Euh, bonjour à toutes et à tous, merci de venir passer deux heures avec moi. Aujourd'hui on va parler Kubernetes, développement, opérateur. Je vais essayer de partager avec vous un peu euh, ce petit monde qui, est, qui paraît un peu effrayant au début mais qui au final est, est plutôt sympa. La première chose que je voulais faire c'était vous remercier vous d'être venu euh, me voir, passer deux heures ensemble, de remercier les orgas de Voxday puisque d'avoir euh, eu l'idée folle de m'accepter pendant deux heures pour parler de ce sujet, donc euh, c'est plutôt cool, merci à tout le monde. Je vais vous prendre la contribution au début, c'est que je, vais vous... je voudrais faire connaissance avec vous afin qu'on qu voit un peu notre, notre historique, je voulais voir en fait, qui utilise Kubernetes dans la salle. Waouh, quasi tout le monde Qui l'utilise en production, en vraie production, c'est-à-dire avec une appli, avec des vrais utilisateurs, avec du vrai métier, du vrai business Ouais toujours, toujours. C'est cool. C'est cool. Et qui a déjà utilisé un opérateur il ah, y en a un tout petit peu moins déjà. Qui en a développé un ah ouais. Bon, je ne vais peut-être pas apprendre grand chose, mais on va essayer quand même de, de voir ensemble. Et pour finir, qui est Dev Qui est Ops Qui est les deux Ça va, vous n'ennuyez pas trop du coup dans la journée, pour le coup. Hein. Allez, encore une dernière chose, pour faire connaissance, qui fait du Go Ça va Ça se passe bien Qui fait du Helm Ça va Ça se passe bien <rire> Qui fait du Java Ouais, comme quoi c'est pas mort. Qui fait du VB Ah merde. Bon, désolé, il euh, n'y aura peut-être pas de, de tips pour VB, mais restez quand même. Alors, je vais faire un petit disclaimer. Euh, moi, je suis. Je vais vous expliquer ça avec mes mots. Alors, pas en disant des bêtises, mais voilà, je ne suis pas... Je pas forcément. On peut y toujours les bons mots. Je vais faire des analogies pour les développeurs, parce que je suis développeur. Euh, je ne suis pas un ops, je ne suis pas un expert Kubernetes, je suis un utilisateur Kubernetes. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis un développeur plutôt Java. Ça va s... peut-être se ressentir sur la qualité de mon code Go, pour le coup. Mais on y verra, euh, on verra ça ensemble après. Alors, si on est là, c'est que moi, je me suis posé une question. C'est, mais au final, c'est quoi un opérateur? J'avais vu ça, j'avais entendu ça. Et moi, quand on m'a dit c'est un opérateur, moi, j'ai vu ça. Je dis, wow, plein de trucs. Et puis, quand on a commencé à m'expliquer, je me suis dit, non, en fait, c'est ça. C'est un truc magique qui me fait plein de trucs pour moi. Et au final, euh, on est pas loin de ça. Moi, c'est ma définition à moi. C'est que, mais ça, ça me drive depuis que je fais du dev. Et je pense pour vous aussi. C'est en gros, pourquoi m'embêter à faire plein de choses à la main quand je peux le faire faire par un dev? Et en fait, c'est ça pour moi les opérateurs, c'est que ça va me permettre d'automatiser et de faire des choses. Euh, et notamment une chose, dans le monde Kubernetes, moi perso, je ne suis pas fan des manifestes, encore moins du YAML. Euh, et donc, les opérateurs, ça m'a permis de pouvoir proposer aux gens qui utilisaient ce que je faisais, de faire moins de YAML. C'est un, une sorte de, de gain parallèle, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Du coup, pour qu'on parle le même langage et que vous compreniez euh, avec mon propre langage ce que je vous expliquais, je vais juste prendre un petit peu de temps au début pour... Euh, poser les concepts des opérateurs, comme ça après dans le, la partie démo, on retrouvera un peu nos billes. Alors déjà c'est un pattern dans Kubernetes, euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut, qui est livré comme ça sur étagère. c'est un pattern, du coup je me suis permis de mettre deux extraits de la doc qui rejoignent en fait ce que j'ai dit juste avant, l'idée c'est de alors, on appelle ça opérateur, donc c'est de remplacer un ops, mais ce n'est pas, pas vrai parce que l'idée, ce n'est pas de mettre les ops au rebut, je vous rassure. C'est plutôt de se dire, euh, bah, j'ai quelque chose qui va pouvoir automatiser ce que fait un ops, notamment les tâches rébarbatives. Et l'autre extrait de la doc que j'aime bien, c'est de dire en gros, bah, nous, notre taf principal, c'est d'automatiser des choses en faisant du développement et l'opérateur fait ça. Donc pour moi, je suis hyper d'accord avec la, la doc, c'est pour ça que je me suis permis de la, de la mettre comme ça. Euh, mais voilà, avec mes mots, en gros, ça veut dire euh, autant faire un truc en dev plutôt que de le faire à la main. Donc, c'est basé sur plusieurs notions Cube que vous connaissez plus ou moins, mais je vais quand même, du coup, me permettre de les repositionner. Donc, les api Kubernetes, euh, le gros avantage, c'est qu'en fait, grâce à ça, on va pouvoir rajouter du comportement euh, à Kubernetes et euh, à celle qu'on connaît déjà, en fait, qu'on fait des deployments, des services, tout ça, c'est des API. Et ça nous évitait de faire une pull request, en fait, euh, aux équipes vont en disant « Ah, je voudrais rajouter une super feature et je vais faire du Go partout, et moi, c'est pas mon truc. » Donc, du coup, c'est rajouter un comportement sans pour autant devoir être expert du, du moteur de Go. Et donc, ça, j'ai trouvé ça super sympa. C'est basé essentiellement sur des custom ressources définitions, des CRD par leur petit nom, donc je dirais CRD par la suite, et notamment avec la custom ressource qui vient avec, et on y vient tout de suite. La custom ressource définition, alors c'est là où je vais commencer à, à prendre mes langages de développeur Java. Euh, en gros, la custom resource définition, il faut la voir comme un schéma. En gros, en Java, il faut la voir comme une classe qui va définir des choses, des propriétés. Et sa custom ressource, ce n'est rien d'autre que l'objet ou une instanciation de cette classe qui va nous permettre de dire, dans mon exemple, je décris une custom resource définition qui a un champ name avec la petite flèche de type chaîne de caractères. Et ben ma custom resource, je vais juste avoir à instancier en gros et donner la valorisation. Dans mon cas, Steph. Donc voilà, c'est juste ça. Et au final, avec ça, on va pouvoir faire plein de choses super sympas. Il y a autre chose, c'est que c'est l'autre chose importante, c'est la boucle de réconciliation. En fait, c'est l'élément central à l'origine du pattern contrôleur dans Kubernetes, qui est de dire, là encore, j'ai pris un bout de doc et un petit schéma. C'est simplement que Kubernetes, et on en connaît un très bien, c'est les réplicasets, quand on lui dit « je veux deux pods », Kubernetes toute sa vie il va essayer de dire « je veux absolument deux pods », quitte à, même s'il y a un pod qui descend, il va essayer de le remettre à chaque fois. Et en fait, le pattern contrôleur, c'est ça, c'est dire « j'ai un état d'une ressource, interne ou externe, et à tout moment, je veux que cet état soit vrai ». Et donc, en fait, le contrôleur, il va à chaque fois faire une boucle et dire « si, si l'état est différent de ce que tu m'as décrit, si je prends l'exemple des pods, deux pods, je vais essayer de le recréer ». Et on va voir dans les opérateurs, on va faire exactement le même schéma, sauf que cet état, ça va être l'état que nous, on va décider sur l'objet que l'on décide. Donc c'est hyper important, c'est un mécanisme très central à Kubernetes. Au final, un opérateur, c'est quoi bah, C'est un mix de tout ce que je vous ai dit c'est euh, la somme API, CRD euh, et le contrôleur. Hop là, un poil trop vite, pardon. Idéalement, dans les docs on ne gère qu'une seule et même application. En fait, c'est pour l'idée, c'est pour s'éviter un peu l'opérateur fourre-tout. Euh, ça ne veut pas dire que techniquement, vous ne pouvez pas gérer euh, toutes vos applications avec un seul opérateur. Mais on va le voir dans le code, en fait, ça va commencer à avoir beaucoup de if dans tous les sens pour dire dans quel cas je suis. Donc autant en faire qu'un seul, c'est quand même un peu plus simple. Et puisque je vous ai dit à l'instant, sur l'état euh, de ce que l'on va surveiller ou installer ou gérer par rapport à ce qu'on va déclarer dans une CR. En fait, la CR, ça va être en quelque sorte le contrat de service que l'on veut et l'opérateur, il va s'appuyer dessus pour savoir ce qu'il doit faire. Donc, le petit schéma résume un peu tout ça. On voit nos CRD et notre CR. Ce qui n'est pas forcément évident, dans la démo, moi je vais essentiellement me baser sur des choses qui sont déployées dans Kubernetes, mais vous allez voir qu'on peut très vite extrapoler pour surveiller n'importe quoi et en fait utiliser la notion d'opérateur et Kubernetes pour exécuter ces opérateurs et surveiller une base de données externe par exemple, si on veut surveiller une base de données externe. Donc c'est pour ça qu'il y a des éléments potentiellement externes. On parlera des événements plus dans le détail et euh, l'opérateur peut aussi réagir à des événements internes ou externes euh, de ce que l'on surveille. Un petit zoom sur ce qu'il est possible de faire avec les opérateurs. Alors, j'ai fait deux, euh, deux parties. Ce qui est en vert, en fait, c'est la base d'un opérateur. C'est en gros un installeur un peu, un peu euh, générique qui va permettre d'installer vos applications et aussi de les mettre à jour. En gros, tous les opérateurs font au moins ça. Et après, les opérateurs, dans leur complexité, euh, font peut-être d'autres choses. La partie sauvegarde-restauration, je reprends l'exemple des bases de données, etc. On peut avoir plus ou moins de complexité lorsqu'on sauvegarde... Une application qui peut avoir plusieurs éléments, plusieurs composants, donc ça peut avoir un intérêt. La partie observabilité, bah, c'est tout simplement, euh, on en connaît dans Kubernetes, on va dire out of the box, ça va être euh, par exemple le pourcentage de CPU où je vais automatiquement popper un pod ou en, en enlever un. Mais On pourrait avoir d'autres événements, d'autres types d'événements pour pouvoir ou pas scaler. Donc la scalabilité, bien sûr. Et puis l'autoconfiguration, ça c'est quand vraiment on arrive au bout du bout, c'est de même modifier la configuration initiale de l'application. Par exemple, si on est dans le monde Java, la mémoire. Et de se dire, bah, maintenant je sais que en fait, euh, je vais plutôt mettre tel heap euh, pour euh, mon application. On le verra un peu plus tard, il y a des classifications dans certains frameworks. Euh, là, moi j'ai choisi de ne pas reprendre les classifications, je juste juste vous montrer les deux grandes familles. Une dernière chose, euh, moi, quand on, on m'a parlé des opérateurs, j'ai fait le raccourci Kubernetes, donc j'ai fait le raccourci Go. Mais au final, après, en regardant comment ça fonctionne, et on le verra tout à l'heure ensemble, c'est rien qu'un pod qui exécute une application qui va faire des choses. Ça veut dire qu'en fait, on peut utiliser n'importe quel langage qui va vous permettre de plus ou moins faire deux choses. Mais le langage qui vous plaît, en fait, euh, tout ce que je vous montrer aujourd'hui sur les trois je vais dire langage, mais il y a du Helm, on va dire techno, euh, peut s'ouvrir à n'importe quel type de langage. Notamment, et ça, si vous avez déjà un peu développé, si vous vous connectez à des Kubernetes, bah on a dans des technos, on a des euh, clients qui permettent de faciliter l'utilisation des API. Et on verra qu'en fait, un opérateur, à partir du moment où on a un client qui est plus ou moins riche, on peut faire plus ou moins de choses. Mais du coup, moi, j'ai choisi un niveau d'abstraction encore au-dessus des clients et des API, notamment les frameworks. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous. Et donc, je vais Essentiellement, euh, vous parlez de framework, de deux frameworks, parce que notamment, l'objectif d'un framework, c'est de se faciliter la vie, et notamment la partie développement, mais aussi la partie packaging, qui n'est pas toujours simple. Euh, forcément, ça va être plus simple pour prendre en main et les API internes, et même les clients, qui parfois sont un peu, un peu abscons. Ça permet de se concentrer sur ce que moi, j'appelle le code métier. Je reprends l'exemple d'une euh, application. Euh, la boucle de réconciliation, typiquement, vous vous doutez que ce n'est pas forcément le plus simple à coder. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement de coder mon code métier, de savoir comment mon application va réagir. Donc, et pas de la boucle de réconciliation. Le plus connu, si vous avez déjà entendu parler des opérateurs, il y a de grandes chances que vous soyez arrivé sur la page de Opérateur SDK. Il est quasiment mis en avant dans toute la doc Kubernetes. Euh, il, est, il permet trois types d'implémentation Helm, Ansible, Go. Vous retrouvez en fait les capacités dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, mais eux, ils les ont classées par niveau. Alors c'est simplement inhérent à, ce, à cet opérateur. Dans la doc CNCF, il n'y a pas cette classification, c'est plutôt des, des, des faisabilités. Donc Helm, en fait, il permet juste, entre guillemets, d'installer, de mettre à jour. Ansible, il permet de tout faire et Go euh, un peu plus. Et dans le détail, en fait, dans ce framework donc ça je viens de le dire, euh, c'est basé essentiellement sur QBuilder, donc qui est un client euh, qui notamment permet via des metadata de générer plein de trucs, les airbags, euh, plein de petites choses qui sont un peu pénibles à faire, euh, et donc on verra tout à l'heure sur la partie Go, ça permet la création du squelette applicatif, c'est pas grand chose, mais on va voir que déjà quand on bootstrap un projet euh, from scratch, on a une trentaine de fichiers, de manifestes qui sont déjà créés pour nous, Et ça c'est plutôt sympa euh, au final. Ça facilite la génération des CRD et du contrôleur. Donc le contrôleur, je reviens pas, mais je vous ai dit la boule de réconciliation et tout ça, donc tout ça, ça va être pris en compte. Et la CRD, bah moi je reviens à ce que je disais, J'aime pas le YAML, enfin j'aime pas trop le YAML. Vous avez vu que la CRD, elle est quand même assez verbeuse. Il y a plein de champs au début, on se demande toujours comment ils font l'indenter, quelles valeurs il faut mettre dedans. Bah, on verra que les frameworks vont vraiment nous simplifier la vie. Ça, c'est plutôt cool. La boule de réconciliation, je viens d'en parler, que ça, ça sera forcément géré. On pourra l'exécuter en local. Alors, quand je dis en local, c'est l'opérateur. Bien sûr, il faudra toujours un Kubernetes, et je croise les doigts que la connexion Wi-Fi me permette de me connecter à mon Kubernetes, mais il y aura toujours un Kubernetes qui va euh, permettre de déployer une CRD, etc. Mais par contre, ces frameworks vont pouvoir s'exécuter sur votre machine. Donc, en termes d'expérience de développeur, c'est aussi mieux que devoir packager à chaque fois une image, faire un, un deployment, etc., etc. Et le packaging, parce qu'à la fin, bien sûr, l'idée, ce n'est pas que votre... PC soit de la prod, on pourra forcément euh, le packager et le déployer. Et celui-ci, il amène aussi OLM pour euh, l'opérateur Lifecycle Manager. En gros, pour ceux qui connaissent Docker, c'est une sorte de hub, de Docker Hub, mais pour les opérateurs, qui permet un packaging simplifié, une distribution simplifiée. Et si vous connaissez OpenShift, ça permet notamment dans des solutions comme OpenShift d'avoir des beaux... Des belles fenêtres de configuration de votre opérateur sans passer par du YAML. Vous avez des, des input texte des, des choses comme ça qui sont plutôt sympas. On ne le verra pas aujourd'hui, parce que c'est à la marge, en fait, c'est vraiment de la distribution. Mais voilà, il faut savoir qu'il le permet de manière assez simple. Moi, je vous ai dit, je suis un développeur Java. Donc moi, j'ai d'abord cherché ce que je vous, comment je pouvais le faire en Java. Et donc, je suis tombé sur le Java Operator SDK. C'est un projet qui a un an et demi, deux ans, qui est assez jeune, qui est fortement poussé par Red Hat, mais qui est communautaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit Red Hat. Et du coup, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, c'est basé sur Fabric 8. Si vous faites du Java et que vous ne connaissez pas Fabric 8 pour faire tout ce qui est image tout ce qui est euh, communication avec Kubernetes, allez le voir, c'est juste le meilleur, à mon sens, framework Java pour faire tout ça. On va retrouver des similitudes avec l'autre euh, framework. On peut bootstrapper une application, alors on verra que c'est que pour le mode Quarkus. Je vous expliquerai aussi la, la liaison entre les deux frameworks, parce que du coup, pour faire ça, on va utiliser l'autre framework, donc le opérateur SDK avec un, un plugin on go C'est le, le petit truc un peu, un, un peu spécial, mais euh, on verra tout à l'heure. Là encore, on peut facilement gérer nos CRD. Le contrôleur, bah on est en Java, on est en Quarkus, donc ça va être une bête annotation, entre guillemets, autant faire simple. Vous allez certainement voir que j'ai une préférence pour Java par rapport aux autres langages. Euh, ça gère la boot de réconciliation, bien sûr, bien sûr pardon. on peut aussi l'exécuter en local, en local, faire du debug, on est, en, on est vraiment chez nous. On peut l'intégrer avec Spring Boot, ils ont euh, un initializer qui en gros fait un arrobas component et fait rien de plus entre guillemets, mais ça fait le taf et moi je le ferai en Quarkus parce qu'en fait je trouve ça rigolo de faire du Quarkus et ça me fait une excuse pour en faire. Et on peut le faire en Java Vanilla, bien sûr tout ça je, je vous montrerai après, il y a un lien avec, euh, avec le Java pur. Et puis, bah, on retrouve le packaging et euh, le déploiement dont on verra aussi sur la partie démo. Du coup, un petit... Oula, c'est gros quand c'est euh, sur un écran. Un petit focus sur euh, comment il est architecturé pour vous expliquer. Donc, tout en haut, on a la partie, le cœur du, euh, du framework. Donc, c'est là où il y a vraiment tout, et notamment euh, l'utilisation de Fabric 8. Après, on a deux choses. On a le Spring Boot Initializer qui, bien sûr, va bah, utiliser le cœur. Et on a le Quarkus, la Quarkus Extension, qui va aussi l'utiliser. Et la petite... Euh, chose un peu particulière, c'est le l'opérateur SDK plugin. Donc du coup, c'est un plugin écrit en Go qui est accessible depuis l'opérateur SDK dont je vous ai parlé, qui permettait de faire du Helm, du Ansible et, et du Go et qui va simplement euh, lui référencer, entre guillemets, euh, l'extension le, Quarkus pour créer le projet, le squelette projet. On verra comment ça s'utilise. Mais du coup, il faut installer les deux frameworks si on veut en bénéficier. C'est la petite, euh, petite souxerie. Du coup, on va passer aux démos. Euh, J'ai assez parlé, je reparlerai un tout petit peu pour vous réveiller sur la fin. Euh, je vous propose deux démos qu'on va jouer sur les trois technos. Euh, un, Hello World, parce qu'il faut faire un Hello World. Donc dessus, on va créer le projet, on va créer les éléments de base, comme par exemple notre CRD et donc notre API. On va l'exécuter en mode local, on fera certainement pas de debugging, mais on, on fera, enfin euh, j'espère, ça va dire qu'il <rire> n'y a pas de bug. Euh, on euh, exécutera le fameux mode développeur de Quarkus euh, que, que vous connaissez. Juste, ce n'était pas prévu, du coup, j'ai pas le slide pour vous faire lever la main. Qui connaît Quarkus Ouais, ok, donc je ferai un tout petit, euh, un tout petit laïus sur Quarkus. Euh, si vous faites du Java et vous connaissez pas Quarkus, essayez-le, c'est vraiment euh, super. On va le faire en Go et on va le faire en Java. Je n'ai pas trouvé le logo blanc. Euh, pourquoi je ne fais pas en Helm bah, En fait, c'est qu'on ne peut pas faire un Hello World dans Helm. Pampi. Du coup, en Helm, on va directement faire, euh, entre guillemets, un vrai opérateur qu'on aurait besoin dans la vraie vie. Alors, on créera la CRD. Alors, je vais prendre quelque chose d'assez simple, c'est un déploiement un Nginx. Donc, en fait, l'opérateur ne va pas apporter tout de suite une énorme plus-value, mais quand même, on va voir tout ce qu'on peut faire avec. On va s'amuser à supprimer une ressource qui n'est pas forcément nativement prise en compte par euh, Kubernetes. Euh, je parlais des pods tout à l'heure, on sait qu'un pod, si on le détruit, Kubernetes va le recréer. En tout cas, il va essayer. Il euh, y a d'autres ressources, donc, euh, notamment dans, dans notre cas, ce sera un service. Si on kill un service dans Kubernetes, il essaye pas de le recréer. Et on verra que du coup, on peut le faire grâce à un opérateur. On va s'amuser à mettre des limites sur le nombre de pods. Là encore, ça c'est en standard, normalement dans les deployments, mais on verra qu'on peut s'amuser un peu avec. On va le packager et le déployer dans Kubernetes pour de vrai, cette fois. Et on le fera cette fois en Helm, en Go et en Java. D'ailleurs même en Helm, comme ça je vais m'en débarrasser, on va commencer par le Helm, donc on va directement commencer par celui-ci, euh, et comme ça vous, euh, vous verrez un peu euh, comment ça se fait. Du coup moi j'ai retourné là-bas, parce que sinon je ne pourrais pas faire mes démons. Et c'est là où normalement... Alors, en fait, j'ai une souris, je vais l'utiliser. Je vais juste vous parler un peu de comment ça va se dérouler. En fait, quand je vous ai dit que je vais faire du live coding, je vais faire du git coding. Parce que comme j'ai des gros doigts et que parfois je fais, des, je fais des bugs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai préparé des, des repos sous GitHub qui seront accessibles si vous voulez jouer avec après. Et l'idée, c'est que chaque branche est une étape en fait, de ce que je vais vous démontrer. Ce qui fait qu'après, vous allez pouvoir le rejouer tranquillement sur chaque techno. N'hésitez pas à me faire des PR ou des issues s'il y a, vous voulez améliorer des choses ou s'il y a des erreurs. Il y a forcément d'ailleurs des erreurs. Mais voilà, ça vous donne un peu la, la, la, la structuration de tout ça. Donc on va commencer par la partie Helm. Après, on fera euh, du Go et puis on finit par le plus agréable, par Java du coup. Donc comme ça, ce sera serait bien. Je verrai par rapport au timing. Si le timing me le permet et que je colle avec l'orga, je ferai peut-être une petite pause euh, au bout d'une heure. Ça va dépendre de comment, de comment ça, ça se déroule. Ouais on voit assez C'est bon Ok. Alors je vais juste vous montrer, Donc, quand on commence, quand on commence par elle je vais vous montrer le superbe chart que j'ai créé. Euh, donc en fait c'est un chart qui est assez simple. Hein. Tu aurais dû emmener mes claquettes Si juste pour afficher, ça va être compliqué, mais on va on, on va y croire. Mais je pense que ça va finir comme ça. Alors ne bougez pas, on va tenter une cascade. Bonjour. C'est quand j'ai pas de connexion internet, je fais toujours rentrer quelqu'un en fait pour occuper. Hum, intéressant. Ne vous inquiétez pas, il y a le temps. Sur les deux heures, j'ai un peu de rab, donc. Euh... Ok. Allez, on va repasser. Ce serait bien que GitHub soit en rade aujourd'hui. J'aurais dû mettre sur GitLab, c'est ça vous inquiétez pas, on va faire un truc. On va repasser... Ah oui, c'est. Et donc, du coup, je dois l'avoir. Il, il, il est là. Euh... Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Euh... Bon déjà je vais vous montrer ça en local, on va dire que je suis à jour et après je vais croiser les doigts pour que le wifi soit revenu quand je vais basculer. Donc en fait c'est assez simple en termes de, de déploiement, j'ai un deployment et méchant, euh, l'idée c'est pas de faire 50 ans dessus, mais voilà en gros il me déploie une image Nginx euh, et il me met simplement en valeur dynamique la partie réplica, j'ai un service qui fait pareil et qui met en valeur dynamique euh, la partie port. Alors, je suis en note port parce qu'en en fait, mon load balancer, quand il pop, euh, il met entre 1 minute et 30 minutes. Et donc, en démo, c'est pas super top, mais ça marche pareil. J'ai du coup un super values avec beaucoup de, de champs variables où, où je retrouve tout ce que je veux. Et en fait, pourquoi je vous montre ça euh, L'idée, c'est que quand je vais euh, créer mon projet, je vais lui indiquer un chart que j'ai stocké sur GitHub. Mais euh, tout va bien se passer et donc l'idée c'est qu'en fait ce que, ce que je trouve intéressant sur la partie Helm, euh, c'est pas forcément euh, Helm en lui-même parce que euh, je pense pas que ce soit le, le sens de l'histoire, mais c'est qu'on est, moi avant d'être euh, chez OVH aujourd'hui, euh, j'étais dans une boîte où on avait beaucoup de chartes Helm. Et, euh, et du coup passer à un opérateur ça voulait dire potentiellement ré-recoder euh, tout ce que j'avais fait et je pense que ça peut être une alternative, au moins un, un premier step pour passer dans le monde des opérateurs. Là je vais être arrivé au bout de ce que je peux combler sans connexion, mais je vais basculer, ouais, je vais basculer déjà sur le code. Comme je vous l'ai dit, on marche en branche, donc moi j'ai des choses que je vais avoir faites un peu avant, et euh, du coup, je vais vous montrer ça sur, directement euh, sur la doc que, que j'ai écrite. Donc on utilise le opérateur SDK, il faut l'installer. Vous choisissez un peu comme vous avez envie, euh, Brou ou autre. Ou le fameux euh, evil script avec, euh, où vous appelez l'URL, pipe sh. Bam, et vous vous dites que tout s'installe bien. Qu'est-ce qui se passe Là, je lui dis, tu m'inites un projet, tu prends le plugin Helm parce que du coup, euh, je veux euh, faire un opérateur basé sur M. Je lui mets un regroupement, euh, donc un domaine euh, fr.wilda. Euh, le Wilda, si vraiment ça vous intéresse, un jour, je vous expliquerai euh, pourquoi, mais il n'y a plus d'intérêt au final. La version, et je lui donne un chart Helm euh, sur lequel il doit se baser. Une fois que j'ai fait ça, en fait, il m'a créé déjà une arborescence, une arborescence, pardon, avec déjà pas mal de fichiers. Alors, Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'au final, il me crée déjà donc, dans la config, c'est ce que je vous disais, euh, bah, tout ça, il me prépare le terrain. Notamment, ce qui m'intéresse, c'est la partie airbag. Moi, c'est un truc qui ne me plaît vraiment pas dans... quand je fais du Kubernetes, c'est gérer les... la sécurité. Enfin, peut-être pas que dans Kubernetes d'ailleurs, dès qu'il faut gérer la sécurité, c'est chiant, c'est pénible, pardon. Euh, donc, du coup, il me... il me initialise tout, il me fait plein d'autres choses, il me met un petit sample qui est basé en fait sur euh, le chart que, que j'ai créé. Donc, par défaut, en fait, il me prend. Euh... La CRD, le type de la CRD, et il me met déjà dans le dans la spec les deux champs qui sont dans le values. Donc ça c'est plutôt sympa. Et normalement il me crée une CRD. Donc là c'est pareil, j'ai pas eu euh... j'ai pas eu à le faire. Hop. Et bah, en final tout le blabla habituel qu'on doit faire, il me l'a créé. Alors il m'a créé une CRD un peu particulière, c'est qu'il ne pas trop un peu, emb... il s'est pas trop embêté. Il m'a créé un type object. Comme ça, derrière, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre 25 champs ou 0, il n'en a rien à faire. Mais il m'a quand même créé un truc. Donc, c'est déjà pas mal. Et l'autre chose, c'est qu'il me crée un Dockerfile. On en reparlera un peu plus tard. Donc, en gros, c'est comment je vais euh, distribuer mon opérateur. Il me crée un beau Makefile. Et alors, moi, c'est rigolo. C'est que en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut toujours faire des Makefiles. J'avais quitté ça il y a 20 ans. J'étais content. Mais maintenant, en fait, dans toutes les technos, il y a un Makefile. Mais quand même, il faut reconnaître que dans le Makefile, il fait beaucoup de choses. Et notamment, il est basé en natif sur Customize et il se charge d'installer Customize, de l'utiliser. Donc voilà, tout ça, c'est pris en compte. Alors, c'est un truc qu'on verra sur la fin. Euh, moi, je ne suis, suis pas contre le Magic Code et les choses que je ne maîtrise pas. Ça peut rebuter des gens qui disent « Mais moi, si je fais un opérateur, je veux être expert, je veux vraiment savoir ce que je fais. » Moi, l'idée, c'est que je me suis mis dans la peau d'un développeur qui fait une appli, qui veut faire un opérateur pour potentiellement euh, déployer son appli et voir filer un truc clé en main. Bah, être expert Kubernetes, c'est un plus, mais je trouve que ça peut être sympa aussi de le faire, quitte et même c'est mieux de se faire accompagner par son ops parce qu'on est sur une équipe hyper agile et du coup on a une équipe où il y a tout le monde. Mais voilà, le McFile nous fait tout ça, on verra qu'il nous permet de lancer plein de choses, mais bon, euh, c'est plutôt sympa. Donc ça c'est la première étape. Hop. La deuxième étape, donc je vous dit, c'est la génération de la CRD, donc là c'est toujours pareil, alors... Moi, après, j'ai mes anti-sèches pour faire du copier-coller, mais au final, c'est assez simple. On fait un make-install. Make et en fait, le mec install ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter au Kubernetes, déclaré sur, sur votre machine, et il va installer la CRD. Edge de la 4G. Allez, j'ai de la 4G. Je suis rassuré pour demain. <rire> <rire> euh... oh. Ouais, c'est pas, pas, pas celui que je veux en fait. Parce que ça, c'est mon iPhone et c'est en Edge. Donc, alors que moi, mon téléphone. Ok, j'arrive. Ah. Allez, on retente. Magie de la 4G. Donc, jusque là, tout va bien. Donc là, j'ai créé euh, mon, euh, mon petit, euh, ma petite CRD, du coup, on va aller voir, je vais juste lancer, et puis je, je zoomerai pour, euh... hop, on va zoomer, ouais, encore un peu peut-être, ouais. Donc Je ne sais pas si vous connaissez k s en fait, moi c'est à, à cause de, de Philippe, euh, ici présent, que j'ai découvert ce petit outil, je ne peux plus m'en passer, en fait, quand... Euh quand je bidouille du, euh, du Kubernetes et ici on voit que, du coup, normalement, si je ne dis pas de bêtises... Euh, tiens donc, c'est mes yeux ou c'est mes yeux Ah si, c'est mes yeux, pardon. Donc voilà, j'ai ma, ma custom resource qui est, qui est ici. Si je vais voir son petit YAML, en fait, je revois le YAML que, que j'avais. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, si on va aller un peu plus loin. Donc, je vous l'ai dit, on ne pourra pas euh, faire un, un « Hello World » parce que là, si je voulais… En fait, mon « Hello World hein, », c'est de faire un système out, un println, euh, « Coucou, je suis ici ». Alors on pourrait s'amuser à faire des choses en Helm avec les, les petits utilitaires qu'on peut faire, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait des fonctions en Helm. Ce n'est pas, pas super top. Donc la grosse différence, c'est que là je vais faire un make install et je fais un run. Donc là je, je vais me placer à, dans, dans, dans l'optique où je lance sur ma machine. Il se connecte parce que j'ai du réseau à mon Kubernetes, mais donc c'est bien ma machine qui l'exécute. Donc là encore, alors en expérience, j'ai envie de dire développeur, mais on, est, on, est, on fait du Helm, mais ça reste une expérience développeur. Donc du coup, je vais créer, on s'en fiche, je vais juste créer un namespace pour faire mon test. Bon, les commandes kubectl euh, cube, ont très peu d'intérêt dans la, dans la démo. Mais euh, c'est pour ça que je les passe assez vite. Et derrière, je lui applique donc la CRD, enfin, pardon, la custom resource qui est dans l'exemple le, dans ici. Je vous le remonte, je l'ai montré tout à l'heure. Donc là, en, en fait, je dis juste je veux un réplica sur le port 3080. Je l'applique. Normalement, en bas, ça devrait bouger un petit peu. Si, voilà, il voit des choses. Donc, je vais retourner dans mon Kubernetes. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir mon namespace. Et j'ai bien, en fait, mon pod. Si je vais voir mon service, j'ai bien mon service qui est là. Soyons fous, comme on a une connexion Internet. Je vais me connecter. Oh, et en plus ça fonctionne de manière très, très fine pour pas que vous sachiez de, pour quelle boîte je travaille. Donc là en fait ce qu'on a fait, on a déployé un serveur Nginx à partir de nos, de nos manifestes et de nos charts. Alors à la rigueur on s'en fiche soit du Nginx ou une application. Mais ce que je trouve intéressant c'est que moi je n'ai pas eu à développer beaucoup de choses, même si ça reste du helm. Et au final bah, j'ai un opérateur qui va me gérer mon installation ma suppression, ma mise à jour, vous allez me dire comme si je faisais un kubectl et j'applique tous les, tous les YAML, ce qui est vrai. Mais je pense que vous avez, si vous avez manipulé Kubernetes et entre le choix d'une application qui vous dit « voilà, j'ai 25 YAML, euh, tu les mets dans cet ordre-là et ça va bien se passer » et que ça échoue au 24e, ou une application qui vous dit « tu crées une CR, tu mets deux champs et en fait derrière ça va bien se passer », moi je préfère le, le côté euh, « tu crées une CR et tu mets deux champs, ça va bien se passer ». Du coup, on va continuer à jouer un petit peu avec... Euh, et on, on va... Je vais mettre... Là, c'est bien aussi... Hop, on va mettre... Pardon, oui, Mettre à jour ma CR. Quand même que vous voyez ce que je vous dis, que c'est à peu près vrai. Donc là, en fait, je vais lui demander deux euh, réplicas. Et sur le port euh, 30081, euh, 30 histoire de changer. Je l'applique. Après, vous vous doutez que si la démo fonctionne, ça devrait le faire, voilà, là c'est fait. Donc si je retourne ici, on voit bien, je... ouais, on voit que c'est sur le port 3080, et si je vais voir mes pods, normalement j'en ai deux. Donc là c'est assez simple, encore une fois, par rapport à ce que vous feriez avec un deployment.yaml, j'ai pas apporté une énorme plus-value, mais j'ai qu'une CR où je fais tout dans ma CR, et en gros j'ai bénéficié de mon chart euh, YAML, si j'avais un, un, euh, un gros historique euh, dans, dans ma société par exemple. Donc, du coup, on va jouer un peu à supprimer. Je suis sûr. Hop. Tac. Touk, touk, touk, touk. Voilà. Donc, si je voulais supprimer mon service. Donc, c'est là où, c'est plutôt pas mal fait, mais ça s'explique, en fait. Si je supprime ici mon service et que je retourne ici. Donc je vous ai dit tout à l'heure, là il l'a recréé. Un service en standard, c'est pas monitoré par, euh, par Kubernetes. Si vous le supprimez, votre service, il est perdu. Il faut le recréer à la main. Euh, ce qui est plutôt pas mal fait en Helm, mais c'est peut-être le, le seul moment où je vais le dire hein, de, des deux heures, euh, c'est que en fait l'opérateur Helm euh, derrière, qu'est-ce qui se passe quand on va le packager quand qu'on le déploie En fait, il va euh, rajouter du code Go et du coup son job entre guillemets, ça va être de dire tu surveilles que tu es toujours dans l'état que tu as déclaré dans ton chart. Et donc là, dans le chart, on lui a dit, tu as un service et un deployment. Et donc, du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est que s'il y a un truc qui bouge, il va reprendre le chart d'origine et il va dire, bah, tu m'avais dit qu'il y avait un service et un deployment, donc je remets mon service. C'est pour ça que quand je supprime le service, il le recrée, en fait. Maintenant, si j'avais fait la même chose, euh, je n'aurais pas pu, par exemple, faire la même chose avec une base de données externe, parce que de toute façon, je ne peux pas aller déployer avec mon helm un truc à l'extérieur. Donc, ça reste vraiment très... Euh, Localisé, mais encore une fois, par rapport à ce que vous auriez investi sur votre charte, ça vous permet de récupérer un peu euh, toute la logique. Hop, c'était là. Et pour Helm, euh, que je me souvienne bien, hop, hop, hop, pardon, on s'arrête là, normalement. Ouais. Et je suis en majuscule surtout. Parce qu'on ne peut pas faire euh, beaucoup mieux en fait, euh, avec Helm en termes de fonctionnalité. Donc, du coup, par contre, le framework il va vous permettre de déployer. Parce que là, depuis le début, je suis sur ma machine. Donc, forcément, euh, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et donc, du coup, en fait, le, le framework, ce que je vous ai montré un peu tout à l'heure, vient avec notamment un Dockerfile. Donc ce Dockerfile, en fait, ça va être tout bête. Donc ils partent d'une image euh, qui est euh, déjà euh, prête à recevoir simplement le chart. Donc dedans, il y a un contrôleur, en fait. C'est Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ré réécrit un contrôleur en Go qui va se baser sur, sur Kubernetes. Donc ça, c'est assez, euh, assez simple d'utilisation et on n'a pas grand-chose à faire. Moi, j'ai modifié deux, trois trucs, mais c'est plus pour, euh, pour la démo. En fait, j'ai modifié mon nom d'image. C'est-à-dire juste que je voulais que mon image commence comme ça. Et j'ai fait un petit truc, mais là, qui est plus dû à ma machine. C'est que sur la partie Docker, j'ai utilisé BuildX pour fabriquer mon image. Parce que sinon, en fait, mon Kubernetes étant basé sur des noyaux Linux, ça ne se passait pas très bien. Donc, du coup, j'utilise BuildX et je lui indique que je build une image pour la plateforme Linux AMD 64. Donc, c'est juste à faire un peu attention à ce niveau-là. Euh, pour pas que vous ayez de soucis si jamais vous rejouez la démo aussi sur, sur un Mac et si vous le faites sur une autre plateforme, il bah, faut enlever juste le, le X ici. Quoi. Donc normalement j'ai rien oublié dans ce que je viens de dire. Voilà. Donc après, c'est assez simple. donc Si j'ai bien fait mon travail, normalement, avec un peu de chance, j'ai tout qui est en cache. J'ai tout qui est en cache. Euh, donc là, il construit une image. Je ne vous fais pas la partie push, parce que déjà, un, je l'ai déjà fait, et deux, ça m'évite de solliciter euh, le réseau euh, un peu plus. Mais euh, l'idée, c'est qu'ils ont un mec Docker Push qui va simplement se connecter à Docker Hub en utilisant vos credentials et pousser l'image. C'est ce qu'il faut, ce qu faut retenir. Et après, encore une fois, il fait un peu tout pour nous. On fait un mec deploy. Et là, l'avantage, c'est qu'il va se baser sur tous les fichiers YAML, tous les manifestes qu'il y avait dans les airbags, les manifestes qu'il a créés. Et il va nous déployer pour nous euh, l'opérateur. Donc, si je retourne ici et que je vais voir au niveau des namespaces, normalement, il m'a créé un beau namespace avec mon opérateur. Et ici, en fait, ce n'est pas forcément... Le plus important, mais on retrouve les mêmes sorties. Donc là, j'ai vraiment je dépends plus de ma machine de dev. Encore une fois, moi, à mon sens, euh, en tant que développeur, j'ai pas non plus souffert du packaging euh, et euh, tout, tout est bien fait et, euh, et tout se déploie de manière euh, très très simple. Donc là, j'ai un vrai opérateur. Donc du coup, si je veux rejouer avec, euh, au final, bah, euh, vous vous doutez que je peux refaire exactement la même chose. J'applique. Ah bah, j'ai oublié de la supprimer donc on va déjà la... J'ai pas, mon... pas fait mon travail jusqu'au bout, j'ai pas supprimé la... Hop, donc du coup on va commencer par la suppression, c'est pas bien grave au final. Mais si je retourne sur mon namespace où il y a normalement mes... Voilà, mon pod, si derrière j'appelle mon opérateur en lui disant je supprime ma CR. On l'a supprimé et normalement voilà, il est en train de supprimer les choses. Donc là encore, bon, ça fait comme tout à l'heure, euh, mais euh, du coup, je dépends plus de ma machine. Donc sur la partie helm, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'au final, il n'y a pas... Beaucoup plus loin aller. Euh, mais moi, ce qu'il faut retenir, et je reviendrai dessus euh, sur la fin, c'est vraiment pour moi une bonne première étape pour découvrir les opérateurs et surtout pour ne pas jeter tout ce que vous avez fait en Helm côté, euh, côté développement ou, et en tout cas pour euh, le temps investi que vous pouvez avoir fait. Alors, juste pour. perdu. Juste pour repartir sur quelque chose d'à peu près propre, on va faire un mec undeploy donc là c'est pareil on laisse le et puis derrière je vais supprimer mon namespace ok donc là je suis revenu clean on va virer ça Je pense que j'ai viré le mauvais, c'est pas grave. La partie, euh, ça c'est Helm, ça c'est Java et ça c'est Go. On va passer sur le Go. Alors le Go, je l'ai organisé exactement pareil. La seule différence, c'est qu'on va, va commencer par Hello World. Comme ça, on verra bien comment ça fonctionne. Derrière, je ferai la même chose avec le Nginx. Euh, c'est le même esprit, donc euh, c'est guidé pas à pas si vous voulez rejouer euh, la démo. On va voir qu'on a bien sûr beaucoup plus de latitude, parce qu'on peut faire du, entre guillemets, du vrai dev. Alors encore une fois, ce n'est pas mon langage de, de prédilection, mais euh, euh, ça, ça reste compréhensible. Allez. Euh, en fait, ça fonctionne pareil. On va partir de l'opérateur SDK, donc celui euh, que je vous ai présenté en début comme étant le plus utilisé. On, on, cette fois, on n'indique pas de plugin. Pourquoi Parce que par défaut, il part du principe qu'on l'écrit en Go. Donc du coup, on n'a pas de plugin à, à, à, à indiquer. Après, on refait un regroupement par domaine. La petite spécificité, c'est qu'on indique le repo dans lequel on aura notre projet Go pour la gestion des dépendances notamment et des modules. Et encore une fois, bah, ça va nous créer une belle arborescence. Alors, on va retrouver exactement le même esprit en termes de, euh, de choses pré-construites avec un peu plus de choses contextualisées sur Go. On a un répertoire config, j'y reviendrai tout à l'heure, on a quelques fichiers Go qui, euh, qui sont nécessaires pour que ça se passe bien. On se retrouve avec un makefile, là encore basé exactement sur le même esprit, c'est-à-dire euh, avoir des commandes qui vont vous faciliter le build, le déploiement, la génération des manifestes, etc. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, on a bah, dans le répertoire config, on va retrouver la partie airback, donc ça va nous permettre de, euh, encore une fois, s'éviter de tout faire, même si on verra que tout à l'heure, il faudra rajouter quelques droits pour avoir euh, l'opérateur qui puisse aller picorer dans certains namespaces. Et puis, là, pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus qui est intéressant parce que je n'ai pas encore créé ma CRD. Donc... En gros, la petite spécificité, c'est que la CRD, je vous montre encore sur la doc parce que du coup je vais rebasculer sur une branche, mais avant de basculer, on reprend le SDK, on appelle l'option create API, on lui donne sa version, on lui donne son kind, donc le type d'API qu'on veut créer, on lui dit tu me génères la ressource, donc ce qui équivaut à ma CRD, et on lui dit tu me génères le contrôleur. Et quand on fait ça, en fait, bah comme il est gentil avec nous, il va nous créer ici donc euh, un répertoire API avec la version et notamment ce qui m'intéresse c'est que dans Type j'ai deux structures qui représentent le status et l'aspect donc dans euh, les CRD en gros l'aspect ça va être les propriétés que je veux euh, pouvoir gérer et euh, le status qui est l'état de ma CR moi je ne l'utilise pas dans la démo euh, qu'on fait mais voilà on pourrait très bien l'utiliser et en fait en déclarant ici des champs ça va nous créer au fur et à mesure la CRD et l'autre chose qui me génère parce qu'il est gentil c'est un contrôleur, et le contrôleur, alors je comprends parce qu'il n'y a pas beaucoup de code pour l'instant, c'est, alors on passe les imports, ce qui est intéressant c'est qu'il génère une méthode, euh, je ne sais pas si on dit d'ailleurs méthode, une fonction euh, reconcile, qui va être appelée à chaque fois que j'ai un événement de création, modification, suppression sur ma custom ressource, et on verra pas que, on peut aussi lui faire appeler cette fonction si j'ai des événements sur les choses que je surveille. Et donc voilà, il nous génère tout ce, tout ce beau monde. Et bien sûr, si je fais un, enfin si un mec manifest, il va se baser sur ce qu'il m'a euh, généré. Et du coup, dans le CRD base, je me retrouve ici avec, encore une fois, tout le côté verbeux de ma CRD. Et ce qui m'intéresse dans mon cas, c'est que dans mon spec, je retrouve la propriété fou de type string, alors pour l'instant j'ai rien fait, hein. il a juste euh, fait euh, ce qu'il euh, qui voulait générer depuis le début, mais là encore j'ai rien eu à faire, c'est comme dans Helm tout à l'heure sauf que là on voit déjà qu'on a un peu plus la main puisqu'on peut vraiment la CRD la faire que, comme on veut, donc du coup derrière bah, comme tout à l'heure on va pouvoir euh, la, la déployer, alors je vais juste me permettre de prendre mon anti-sèche parce qu'entre les trois techno un coup c'est make install un coup c'est euh, autre chose, donc je voudrais être sûr de ne pas faire de bêtises, mais normalement c'est make install. Voilà. Donc si je fais un make install, je le laisse tout faire. Voilà. Et si je retourne sur mon serveur, enfin sur mon cluster et que je vais voir mes CRD, et que je vais revoir ici ma CRD, on va normalement c'est bien celle qui a fou de type. String, spec, fou et de type string. Donc là encore, je n'ai pas eu à le faire moi-même. Moi, je trouve que toujours pareil, en expérience développeur, c'est quand même sympa de ne pas devoir faire des cubes apply moins f, euh, même si ce n'est pas grand chose, mais voilà, ça permet de faire plutôt euh, des choses de manière assez simple. Hop. Donc on va passer sur vraiment notre, notre Hello World. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur le, sur le Hello World Donc la première chose, c'est que, moi je ne vous, vous, vous ai pas encore expliqué le Hello World, l'idée c'est de dire, en gros, je veux que ça, quand je crée ma CA, que ça me dise euh, bonjour euh, un tel, et quand je la supprime, ça me dise au revoir un tel. le Hello World vraiment de base. Donc la première chose que je vais devoir faire, c'est avoir une CRD qui me permet de rentrer euh, un champ euh, de type nom, par exemple. Donc je vais repartir sur ma structure qui était ici. Alors, Là, c'est encore de type string, mais du coup, je lui donne le vrai, le vrai nom que je veux, c'est-à-dire name, et je lui dis, dans ma structure JSON, ça s'appellera name, mais cette fois avec un n minuscule. Je vous l'ai dit, je ne fais pas de status, euh, on pourrait, je pourrais très bien ici gérer le status pour savoir quelle valeur avait mon champ name avant, quelle valeur il a après. Ce n'est pas forcément l'objectif. Et dans mon contrôleur... Alors si j'étais mauvaise langue, je dirais que juste pour faire un système out.println, il me faut 20 lignes en go parce qu'il y a les gestions d'erreurs dans tous les sens. Mais je ne veux pas le faire parce que sinon je serais mauvaise langue. Euh, Qu'est-ce que fait mon code Du coup, ce que je fais, c'est que euh, je lui dis, va me chercher si tu as une, une, une, une CR qui existe. S'il n'en trouve pas, donc si j'ai une, une erreur, mécaille de type found, en fait, c'est que je n'ai rien à faire. Parce que bah, du coup, il n'y a rien, que donc du coup, j'ai rien à faire. Dans le cas où s'il si y a un, un autre type d'erreur, bah là euh, je, le, je fais une erreur. Après, alors pour le Hello World, ce qui est rig... enfin ce qui est rigolo, je sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas en gros j'ai dû rajouter un, un finalizer parce que euh, le finalizer c'est quoi C'est qu'en gros au moment où on va supprimer la custom ressource, on va lui dire va regarder si tu as des choses à faire. Notamment ça permet de gérer des suppressions de manière un peu chaînée et intelligente. Pour celles et ceux qui ont fait du Java, c'est l'équivalent du try-catch-finally en fait, où je me dis je veux faire des choses avant que, que je rende la main. Et donc là, l'idée, c'est un peu ça. Et donc, j'ai positionné un finalizer pour qu'au moment où je supprime la CR, j'ai le temps de faire quelque chose. Sinon, il me supprimait la CR et il ne faisait rien. Et donc, du coup, je n'avais pas le temps d'indiquer ce que je voulais faire. Donc, du coup, au moment où je crée euh, cette CR, je lui rajoute un petit finalizer et euh, je mets à jour la CR. C'est juste un, un petit hack pour, pour la démo. Donc, c'est pas forcément... Euh, la peine de, de trop aller dans, dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, je pourrais quand même mettre vraiment du code métier euh, très, très pointu sur des choses à faire. Et du coup, ce qui permet de savoir si je suis sur en mode suppression ou en, simplement en, en mode euh, euh, création, c'est, il y a un champ, le « deletion timestamp » en fait, si ce champ-là, il est présent ou pas, je vais savoir que j'ai ma CR qui est flaguée à être supprimée. Et donc, du coup, j'ai mon finalizer qui va euh, rentrer en jeu et je, du coup, je peux faire des choses. Si par contre, il n'est pas présent, bah, c'est que je suis simplement en mode modification ou création. Et donc, euh, du coup, euh, je peux faire d'autres actions. Donc, c'est pour ça que le goodbye, je le mets sur le deletion type stamp qui est différent de nil. Et euh, le hello world, bah, dans le cas où il est euh, égal à nil, ça veut dire que je suis en train de, de créer ma CR. Donc, voilà. Voilà. Euh, grosse maille ce que fait euh, un peu euh, le, euh, le hello world du coup on va le lancer normalement ça devrait à peu près bien se voilà donc encore une fois je vais créer mes petits namespace de test et je vais m'appuyer sur le copier-coller, alors à chaque fois dans, dans, dans la doc que j'ai écrite, il y a tout, le, tout ce qui est nécessaire pour le faire, hop, voilà. Donc je crée mon namespace et le world. Oula, bon, bon monsieur. Juste une seconde de votre attention, de votre attention aussi, c'est pour, euh, pour les speakers. Pour expliquer pourquoi il y a des problèmes, donc il y a un problème de, du fournisseur d'accès internet, donc c'est même au-dessus du casino, on espère que ça va être vite rétabli s'il y a des petits cups, soyez patients avec les speakers parce que les pauvres, s'ils n'ont pas vu des démos qui sont uniquement online, ça va être un petit peu dur. Mais qui aurait osé faire ça euh, <rire> franchement. Il faudrait faudra être fou pour euh, faire une on démo euh, faire une comme ça. Euh, hein. Ok, ou prendre la 4G. Donc, j'ai créé mon namespace, l'ACR de, de test dans Sample... Bah, je retrouve dans Spec, je mets un champ Name, et là, euh, je mets la valeur de manière très originale, Vox Day Lux. Donc, j'ai plus qu'à la passer derrière, sur le NameSpace que je viens de créer. Ici, hop. Voilà. Et si on voit ici, dans les... Log, ouais, si, on voit bien. Là, on voit bien mon message. Hello, Voxelux. Et donc, du coup, je suis bien passé dans mon reconciler parce que j'ai créé la CR. Et donc, du coup, automatiquement, la bout de réconciliation dit, tiens, j'ai une CR à, à gérer. Donc, du coup, euh, je la gère. On va faire la suppression. Mais si tout va bien, ça devrait continuer à bien marcher. Tac. Je ne même pas le retour tellement je suis foufou. Et là, on voit bien le goodbye. Alors, on voit qu'il re... Il... Il retourne dans mon... Reconciler, et c'est assez normal, alors c'est un petit biais sur tous les, enfin, la partie Go et la partie Java, il faut faire attention parce qu'en fait le reconciler c'est une boucle hein, qui tourne tout le temps et dès qu'il y a un événement qui se passe sur les choses que vous surveillez ou sur la CR, il va, il va le rappeler. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, j'ai supprimé, mais du coup, j'ai redéclenché un événement parce que derrière, justement, j'ai supprimé euh, la CR. Et donc, du coup, il est re-rentré dedans pour se rendre compte qu'il avait rien à faire et du coup, il ne fait rien. Mais donc, il faut faire attention de ne pas trop euh, s'abonner à d'événements dans tous les sens et de ne pas soi-même dans son opérateur. On le verra sur la partie Nginx. Si on commence à générer plein d'événements ou, euh, ou à créer plein de choses qui génèrent des événements, bah, on se retrouve avec un reconcilier qui va faire beaucoup de choses et qui va être beaucoup appelé. Donc ça c'était pour le, le Hello World, donc je remontre euh, le, le contrôleur en fait on a vraiment pas eu grand chose à faire, Alors, encore une fois je suis pas un expert en goût, on va le voir sur euh, les, le, le reste du code mais euh, j'ai juste dit en fait je veux euh, me baser sur une CRD qui aura cette structure là et derrière j'ai juste à me concentrer sur qu'est ce que je fais quand j'ai un événement qui arrive sur ma CRD et on va voir qu'on peut même aller un peu plus loin euh, juste après. Mais, encore une fois, la, la partie développement, elle est assez simple. Euh, on le verra, j'en reparlerai avec vous sur la fin. Moi, quand j'ai vu ça, en fait, je faisais beaucoup de CI/CD avec Jenkins. Désolé, Philippe. Euh, mais euh, ça m'a fait penser vraiment à pouvoir faire des choses de manière plutôt sympathique sur la partie, euh, justement, automatisation de déploiement, de réaction ou de choses comme ça. Et, euh, et je trouve ça plutôt, plutôt assez... Euh, Assez sympa et assez sexy comme, comme façon de faire. Quoi. Enfin si on peut trouver sexy la façon de développer, mais ça c'est un débat. Donc, basculons sur l'opérateur qui va permettre de faire la même chose qu'en Helm et on verra un peu plus. Donc toujours pareil. Euh, si je veux gérer mon Nginx, j'ai besoin de deux champs dans ma CR. Du coup, je vais devoir créer une nouvelle CRD. En gros, comment ça se traduit Dans la structure, euh, dans mon type, pardon, euh, Nginx Operator Spec, je déclare mes deux champs. Une fois que j'ai déclaré ces deux champs, bah, je vais l'arrêter, lui, de toute façon, il ne sert à rien dans, ce, dans cet état-là. Toujours pareil, je peux faire un make manifest. On va le laisser travailler. Normalement, il me génère, il me met à jour. Ici, on voit le port et le réplique count. Et toujours pareil, en termes d'expérience utilisateur. Pourquoi je dis d'ailleurs expérience C'est tout bizarre, mais je fais un mec install. Je vais voir sur mon serveur, sur mon cluster Kubernetes. Je vais revoir mes CRD. Je vais voir ici ma définition. Hop, perdu au-dessus, ma définition de ma CRD et je retrouve bien hop ici mon port et ici mon réplica compte. Donc là encore, j'ai euh, j'ai fait deux lignes de code, j'ai appelé une commande et il m'a généré tous les éléments vraiment euh, nécessaires euh, à ce dont j'ai besoin. Derrière, le contrôleur, je vais essayer de faire un peu de place pour que ça se voit, il est un peu plus compliqué. Euh, mais encore une fois, je trouve que ça reste quand même euh, raisonnable. Je vais commencer par la fin, parce que du coup, euh, j'appelle ces deux fonctions. En fait, il y a deux fonctions que, que j'ai créées, qui vont me créer mon deployment, l'équivalent d'un deployment.yml pour gérer le déploiement de mon serveur Nginx, et le service, en fait, ce que j'avais dans mon chart euh, tout à l'heure. Donc c'est des builders qui sont possibles d'utiliser euh, directement en Go. Et si vous regardez ici, alors on ne va pas faire toutes les lignes, mais on retrouve vraiment tout, tout les, tous les blocs qu'il y a dans mon YAML. Il y a mon, ma partie metadata, et ce qui m'intéresse, c'est euh, la partie euh, pod, où ici je vais retrouver, donc là je suis sur le service, je vais retrouver euh, mon target port, et surtout ici, mon node port, qui va venir de ma custom resource. Donc là, déjà, on voit qu'aussi par rapport à Helm, même si on peut faire dans Helm de la généricité, enfin du dynamisme dans les charts, hein, en mettant des ifs un peu barbares avec les moustaches moustaches, moustaches moins, euh, c'est quand même vachement plus simple là à construire quelque chose d'hyper dynamique en fonction de ce que je suis en train de faire. Le deployment fonctionne exactement pareil. On va retrouver tout un builder, et à un moment donné, je devrais avoir un nombre de réplicas voilà, qui, qui sera issu de ma custom resource. Donc là encore, je pourrais vraiment construire mon deployment euh, de manière très, très dynamique, voire générique. Le contrôleur en lui-même, il garde exactement la même euh, philosophie. En fait, on va d'abord voir si euh, j'ai déjà un deployment qui existe. Si j'en ai un qui existe, euh, enfin, si j'en ai pas qui existe, pardon, bah, je vais appeler ma méthode de création euh, de mon deployment, je lui passe ma custom ressource, donc dans mon cas de deployment je vais récupérer le nombre de réplicas et je lui appelle Create. S'il existe, je vérifie si le nombre de réplicas qui est déjà positionné correspond à celui que je veux. Si ce n'est pas le cas, bah je mets à jour. Et si c'est le cas, je fais rien. C'est pour test micro. Euh, je fais pareil pour le service, c'est exactement la même, la même philosophie. Je récup... Si je n'ai pas de service, j'appelle ma méthode de création en lui passant ma custom resource et je le crée. S'il existe, je vérifie que les ports sont déjà positionnés. Si ce n'est pas le cas, je le mets à jour et derrière, ça s'arrête comme ça. Donc là, le code, alors en dehors du fait qu'il euh, peut paraître un peu verbeux, encore une fois, là, on est sur l'algorithmique très simple et euh, ça, ça nous permet quand même de rajouter tout le comportement que l'on veut à mon sens, quand même de manière plus plus sympa qu'avec que M. Donc ça va, on va faire toujours la même. Alors, je ne pas faire un install déjà fait. On va faire directement le make run. Donc là, il est run. Je vais comme d'habitude, récupérer mes petites commandes. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme tout à l'heure, je vais créer un namespace de test. L'idée, c'est que là où je crée ma CR, il me crée mes, euh, mon serveur NGINX. Alors, j'ai pas fait go build, mais j'aurais pu. Mais j'ai totalement confiance dans le code que je viens de générer. C'est pas le bon, c'est celui-là. Tac. même si on s'en fout pour ça euh, là j'ai créé une autre euh, custom ressource, donc toujours de type euh, Nginx operator la différence c'est que là j'ai mes deux champs qui vont me permettre de euh, créer mon, euh, mon serveur Nginx je vais donc l'appliquer Voilà, en théorie, hop, on voit qu'il s'est passé des choses, donc là, il a bien su euh, un événement, il m'a appelé, une... j'ai mon log de création d'un déploiement, j'ai mon log de création de service, on bah, va quand même euh, aller vérifier, parce que j'aurais été capable de juste mettre des logs et de rien faire derrière pour vous faire croire que ça marchait. Normalement, sur, hop, donc là, j'ai bien mon pod, et j'ai bien mon service qui est créé, donc, de manière assez simple, encore une fois. J'arrive à la même chose qu'elle. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai dû faire plus de code. Alors, moi, ça me dérange pas, parce que je, je préfère faire plus de code. Mais, voilà, on arrive quand même à gérer de manière assez simple un, un, un déploiement. Je ne vous refais pas le coup du test dans le navigateur. On va directement aller sur la mise à jour de la CR. Il n'y a pas de surprise, hein, euh, vous vous doutez que... Hop. Ici, je vais... Oh, ça se passe ici. Ça, je l'enlève, c'est un peu le ménage. Je le passe à deux et euh, je le laisse sur le port euh, 30081. Si je réapplique... Hop. Et je retourne... Ici, je suis passé sur le port 30081 et mes pods ont déjà dû normalement euh, être là. Rien d'extraordinaire de, rien par rapport à tout à l'heure. Encore une fois, l'opérateur, il se dit, euh, je vais euh, surveiller dès que j'ai un changement sur ma, sur ma custom ressource. <rire> je pense qu'il y a, a quelqu'un qui a laissé son micro d'ouvert. Trois fois rien. Euh, du coup, on va s'amuser maintenant à, à aller euh, supprimer des choses. Alors, de mémoire, que je ne fasse pas de baisis, que chaque fois, sinon... Voilà, je vais supprimer là. La... La custom ressource. Bon, lui, il me saoule depuis tout à l'heure. Voilà. Donc là, je supprime la custom resource Donc tout à l'heure, quand je supprimais la custom resource il me supprimait tout en N, puisque du coup, il était, il était accroché à ça. Et en fait, ce qui est rigolo, enfin, je sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas, en Go, il me supprime rien. Parce que, en fait, je ne lui ai pas dit de faire. Donc ça peut être un inconvénient si jamais euh, on se dit « Ouais, mais du coup, en c'est vachement plus simple parce qu'il permet de tout faire et donc du coup, j'ai rien à faire », ce qui peut être vrai. Encore une fois, sur le, sur le use case, vous avez un existant et vous voulez réutiliser. Mais du coup, en gros, il faut lui dire un peu plus de choses. Il faut lui dire bah, « Si tu supprimes la custom ressource, ça veut dire qu'au final, tu veux re-rentrer dans le reconciler. » Donc ça, il le fait, mais surtout, tu veux supprimer euh, les choses qui sont euh, inhérentes à euh, cette custom resource Et en fait, pour faire ça, alors, je vais déjà juste faire un peu de ménage parce que sinon, après, la démo... Juste supprimer à la main, du coup, mais il y en a pour deux secondes, et je vous montre après. Tac, tac, lui, je vais l'arrêter parce que de toute façon, je vais régénérer du code. On va se passer, je suis sur la 5, on va aller sur la 6. Donc, en fait, pour, euh, pour dire à mon, à mon opérateur, bah, euh, si jamais tu, euh, tu, tu supprimes la CR que je surveille, ça veut dire qu'il faut que tu supprimes le reste aussi. Alors, on pourrait tout le coder, mais là où ils sont sympas, je suis sur le service, où, ouais, les, les deux fonctionnent pareil. Donc, euh, mais ici, en fait, je vais lui dire, sur mon déploiement, je vais juste lui donner un contrôleur référence. Et en gros, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le déploiement que j'ai créé, je lui mets euh, une référence sur la CR. Et ça veut juste dire que les objets que je crée avec ce, cette référence vont avoir le même cycle de vie que ma CR, notamment sur la suppression. Et donc quand je vais supprimer la CR, la CR va regarder qu'est-ce qui est référencé et elle va voir qu'elle est référencée par ce deployment et du coup je l'ai ici en dessous avec le service. Et automatiquement, en fait, le contrôleur va demander à supprimer euh, ces ressources. Et donc avec ça, normalement, je vais relancer le, le tout, mais du coup, quand je vais supprimer ma CR, il va automatiquement supprimer une sorte de cascade d'élite, euh, si je prends une analogie SQL, pour supprimer les, les objets, les ressources qui sont associées à cette CR. On pourrait ne pas avoir envie de le faire, après c'est un, un peu dommage, mais... Donc du coup, je relance mon opérateur. Je vous laisse OK. Je vais recréer mes petits pods hop, qui vont bien voilà on va les laisser vivre quelques secondes avant de les, de les tuer les pauvres et du coup si je vais voir, si je vais supprimer à chaque fois je dis normalement mais c'est que dans le métier quand on commence par normalement c'est qu'il y a une forte chance que ça marche pas mais là je suis confiant et là du coup maintenant il le supprime tout simplement parce que en fait, j'ai attaché à, au cycle de vie de ma CR. Je lui ai dit, bah, maintenant, là, cette CR-là, quand tu la supprimes, tu vas aussi supprimer tes ressources filles euh, qui en dépendent. Là, là alors, je ne vais pas essayer de chercher un avantage à tout prix par rapport à elle, mais l'avantage quand même, c'est que je pourrais très bien choisir de ne pas supprimer des ressources. Imaginons que le service, lui, pour une raison X ou Y, il ne change jamais et que ça ne m'intéresse pas de toujours avoir cette suppression création. Je reprends l'exemple du load balancer. Euh, je ne sais pas si ça vient de mon cube <rire> ou si c'est assez gé euh, générique, mais moi le balancer, voilà, il popait entre vraiment une minute et 30 minutes. Je pourrais très bien dire, mon service il ne change jamais, et au final, je ne veux pas le supprimer. Comme ça, euh, il sera toujours, euh, toujours existant. Mais il y a certainement d'autres cas plus intéressants euh, pour faire ça. Du coup, on va s'amuser à rajouter un petit peu d'intelligence. Alors vous allez voir, hein, ce n'est pas non plus. Euh Mais on va avoir la même chose. Là, je vous ai euh, indiqué le cycle de vie des ressources par rapport à la CR. Mais qu'est-ce qui se passe si moi, je vais supprimer à la main quelque chose Donc, ça va être l'objectif de pouvoir rajouter en fait une liaison avec certains événements. Donc, je recrée mes petits pods. Je vais aller sur le service qui est la chose qui m'intéresse. Donc là j'ai mon service, je vous l'ai dit, en standard, si je supprime un service dans Kubernetes, il le supprime, déjà il est sympa, mais il ne me le crée pas. Donc ça c'est normal, Kubernetes ne recrée pas les services quand on les supprime. Donc dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est l'application qui ne marche plus, les utilisateurs, ils appellent. Et puis l'ops euh, qui était d'astreinte, il va juste passer une commande qui va te dire bah, je recrée le service. On a vu, euh, on a vu un, peu, hein, un peu mieux comme plus-value euh, au final. Du coup, si je repars, je vais juste supprimer pour que je vous refasse la démo tout à l'heure. Lui, je vais l'arrêter. Et je, on va aller voir ce que, ce que j'ai rajouté. Là encore, là où ils sont sympas, sur, le, sur la partie Framework Go, c'est qu'ils me permettent de rajouter des, des surveillances d'événements sur n'importe quel type de ressources euh, dans mon cluster. Et dans mon cas, ici, ce que je dis juste, je dis le service que j'ai déclaré, en fait, il appartient, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est surveillé par cet opérateur, par ce, ré, par ce contrôleur. En standard, le contrôleur, il surveille l'état de la custom ressource. Donc, quoi qu'il arrive sur la custom ressource, il va être appelé. Création, suppression, modification. Vous avez vu que le service, il n'est pas appelé. Bah, juste en disant maintenant, s'il y a un événement sur un service, je veux que tu m'appelles. Donc, c'est là où je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention, parce que du coup, on va se retrouver avec des événements internes et des événements externes. Et on pourrait très bien, on va voir que... Quand je commence à faire le truc d'un côté, bah, j'ai un événement qui se déclenche et qui va me le rappeler alors que j'étais moi-même en train de faire quelque chose. Il faut faire attention, Mais en tout cas, ça a quand même une super puissance, c'est que là, je commence à pouvoir vraiment surveiller beaucoup de choses dans mon cluster. Et notamment, on l'a vu, j'ai créé des choses et je vais pouvoir surveiller de manière assez simple, parce que là, j'ai juste fait une ligne de code, surveiller l'état de ce que j'ai déployé. C'est pour ça que je parlais d'analogie avec la partie CI-CD et tout ça, c'est qu'on se retrouve avec des choses quand même où on peut euh, agir euh, en fonction de l'état de, de, de certains éléments que l'on aurait déployés. Alors, si je vais faire une démo qui fonctionne, il faut quand même que je le relance. On va le laisser se lancer et on va recréer pour la 24e fois. Hop. On le relance, on va lui laisser le temps de démarrer. Donc là, il m'a créé mon service. De nouveau, je vais supprimer. Juste avant de supprimer, j'en profite. Ici, juste les logs. Le premier event, c'est euh, la CR a été créée. Donc j'ai mon log event qui est tout en haut de mon reconciler. Quand tu zoomes et que tu n'as plus de place. Qui est ici. Est vraiment le... Je suis vraiment à la racine de mon reconciler. J'ai mes deux logs. Je crée mon déploiement, je crée mon service. Et une fois que j'ai créé mon service, j'ai de nouveau la log. Et c'est ce que je vous disais, c'est que maintenant, tout ce qui va se passer sur les services, le reconciler va être appelé. Donc là, typiquement, si mon code... Il est très simple, mais potentiellement, je pourrais recréer des choses alors qu'en en fait, j'ai juste un service qui a eu un événement. Et je pourrais très bien, par exemple, essayer de recréer mes deployments, faire plein de choses que je n'ai pas envie de faire. Donc, il faut vraiment faire attention quand on commence à jouer avec les événements. Ah, Ce n'est pas vrai que pour les opérateurs, tous ceux qui, ont, qui font de la prog événementielle, je pense, le savent beaucoup mieux que moi. Donc, c'est pour ça qu'on a cette double ligne de, de log des events. La question, c'est est-ce qu'avec tout ça, j'avais copié-collé la commande, je ne sais pas, dans le doute, reboot, ah euh, non, dans le doute, recopie, donc je supprime, normalement, voilà, on voit que là, il y a 4 secondes, il m'a recréé le service, donc là, il a vraiment joué son rôle de surveillance, et si je vais voir dans mes logs, donc là, on est arrêté là, premier event, le service est supprimé, je rentre dans mon reconciler, je crée mon service, du coup, je re rentre dans mon reconciler, encore une fois, si à chaque fois que je reçois un événement, j'essaie je crée, de créer un service, comme ça, je pourrais avoir des problèmes. Donc c'est toujours faire attention, on, on, plus on va rajouter d'événements externes déclenchant l'opérateur, plus on peut se retrouver avec des choses un peu bizarres. Donc on va s'amuser comme on a... Je suis désolé, du coup il n'y aura pas de pause. Donc du coup il va falloir essayer de rester éveillé jusqu'au bout. Comme on a un tout petit peu le temps, je vais rajouter vous montrer qu'on peut vraiment euh, perdu rajouter un peu ce qu'on veut hop ça je le donc là l'idée donc encore une fois c'est pas <coughs> pardon, pas de la grande algorithmie ce que je me suis je voulais juste m'amuser à faire c'est de dire si tu mets un, un nombre de de réplicas inférieur euh, inférieur à 1 ou supérieur à 2 en gros différent de 1 et de 2 c'est pour, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué tu me mets un message erreur et tu, et tu me le remets euh, à 1 c'est juste pour montrer que en fait on peut euh, facilement après vraiment rajouter toute l'intelligence que l'on veut ok donc lui il est lancé lui il est toujours là normalement là donc du coup je suis à 5 si je réapplique ma CR donc il me l'applique je suis revenu à 1 alors c'est un peu violent hein, comme, comme code mais euh, en fait c'est juste que je suis rentré là j'ai été sur un nombre de réplicas invalides du coup je l'ai remis à 1 ah, ça n'a totalement aucun intérêt hein, dans la vraie vie. Mais l'idée, c'est encore une fois, c'est de montrer qu'on euh, va pouvoir vraiment mettre l'intelligence euh, fonctionnelle euh, que l'on souhaite sur, euh, sur nos opérateurs. Sur la partie mode local, pardon, en, en Go, euh, je vais arrêter là. On va passer sur le packaging et puis après on ira sur une vraie techno euh, en Java. Je rigole, ne hein, vous inquiétez pas. Hein. Je vais en mettre 2. Voilà. Là, on voit que le 2, du coup, il repasse. Donc jusque-là, tout va bien. Est-ce que... Ouais, je vais faire un peu de ménage avant de passer sur la partie packaging. Alors, ça va ressembler beaucoup à ce que j'ai... Ne euh... <rire> pas faire deux choses à la fois. C'est pas grave. On va le relancer. Et avec un peu de chance, il va me faire mon ménage pour moi. Bon, c'est pas bien grave. Je supprimerai à la fin. Ah non, faut pas que je. Ça... Ouais. Faire un truc. Juste je suis juste un peu de, un peu de ménage parce qu'après, euh, comme j'ai la flemme de le faire à la main, bah, du coup je suis l'opérateur. Autant en profiter. Voilà. Qu'est-ce que j'écris pour qu'elle me jette comme ça Ah, je suis en majuscule. Ok. Donc, dernière étape en GO, avant de basculer sur, sur le monde Java. On va passer sur le packaging. Donc, ce que je vous disais, en fait, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait en Helm. Donc, on a le makefile. Alors, le makefile, là encore, j'ai donné j'ai mis deux, trois petites modifs, mais vraiment pas grand-chose. Euh, j'ai remodifié la partie image pour que c'est le, le nom que je veux, que, qui m'intéressait. pardon Donc, voilà, ici, euh, voxd.opérator. Et j'ai de nouveau mis en commentaire et modifié le partie docker build. Ouais, mais là, ça veut dire que... Ah oui <rire> J'ai rendu compte que je n'étais pas sur la bonne branche qu'elle n'avait pas la bonne valeur. Donc je pense que, bon, voilà. Là, ça va être mieux. Donc le Docker Build, j'ai commenté le test. Donc, à ne pas faire chez soi, parce que les tests, c'est bien. Même si tester, c'est douter, on le sait tous. Mais euh, comme je n'ai pas écrit de test, je l'ai commenté. Donc le packaging derrière, il, il va être, comme tout à l'heure, la, la seule différence, voilà. Je vous ai euh, parlé de Kube Builder en introduction. Donc l'opérateur Go se base sur Kube Builder pour faire euh, beaucoup de choses, notamment sur les metadata pour tout ce qui est génération de manifestes euh, sur, les sur la partie sécurité. Vous avez vu mon opérateur, ce qu'il fait, c'est qu'il il dans un namespace et il va popper des pods dans un autre namespace. Euh, quand j'exécute en local, il utilise mes credentials locales. Moi, je, euh, je, suis, euh, je suis admin de mon cluster, donc du coup, <rire> tout va bien. Quand je vais le déployer en image. Comme là, par contre, il va se baser sur tous les airbags qui ont été créés. Ben, en fait, il n'a pas le droit d'aller voir euh, ce qui se passe dans les autres namespaces. Il n'a pas le droit d'interagir dessus. Il a le droit de supprimer des choses. Donc, en fait, ces deux petites lignes de metadata. Alors, on, entre nous, hein, j'ai été très, très, très bourrin. C'est-à-dire que j'ai ouvert beaucoup de choses. Mais voilà, en tout cas, ça me permet de faire ce que je veux. Sur la partie deployment, je peux tout faire. Et sur la partie service, je peux tout faire. Comme ça, je ne suis, suis pas embêté. Mais du coup, grâce à ces deux, lignes de la, ces deux lignes de code, il va me générer les airbags nécessaires pour que mon opérateur puisse faire ce qu'il faut. Donc c'est juste à, à, à se souvenir, donc du coup je génère avec mon mec euh, mon manifeste et mec. je le lance même s'il y, y a peu d'intérêt mais euh, après toujours pareil je ne vous fais pas le push donc là en fait il construit mon image avec euh, mon opérateur m'a fait mes AirBags et donc exactement euh, comme pour euh, Helm, je vais pouvoir le déployer en faisant un make deploy. Donc, il me crée tout, je vais quand même aller vérifier qui m'a créé ce que je veux. Normalement, voilà, ici il me crée un namespace, il me démarre. Mon opérateur et encore une fois, j'ai les mêmes logs que j'avais en local, enfin ce qui est normal. Donc là, mon opérateur est packagé, il est démarré et je vais pouvoir euh, exactement rejouer de la même façon. Alors, l'idée, c'est qu'on ne va pas rejouer toute la démo, mais si je crée... Hop ma CR et que je retourne dans mon Kubernetes. Vous en avez... Donc là, j'ai mes événements qui ont été trappés et vous commencez à en avoir l'habitude. Je me retrouve avec mes deux pods. Donc je pourrais les mettre à jour, je pourrais faire tout ça. Bien sûr, la suppression, elle fonctionne de la même façon puisque là, je suis exactement pareil. Donc je le fais, ça me permet aussi de nettoyer pour la dernière démo. Normalement, il est en train de terminer. Je vais pouvoir jouer le make and deploy pour cette fois supprimer mon opérateur. Et puis je vais enlever mes namespaces. Voilà. Donc pour la partie Go, là c'est fini. Comme pour elle, enfin, j'espère que c'était euh, un peu euh, que c'était euh, compréhensible et qu'on voyait bien la différence. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Encore une fois, sans devoir euh, connaître par cœur comment fonctionne Kubernetes. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le connaître, parce que plus on va dans des notions avancées d'événements ou de gestion de ressources, c'est important aussi de savoir ce que c'est. Mais au final, euh, j'ai fait un opérateur sans être un expert Go, sans être un expert Kubernetes, et j'ai quand même un truc qui fonctionne plutôt pas mal. Donc ça, je trouvais ça euh, vraiment, euh, vraiment sympathique. Et on peut imaginer d'avoir vraiment euh, une latitude complète. Du coup, sur les 40 minutes qui nous restent, je vais faire, alors je suis désolé, parce que ça va être encore de la redite, mais du coup, euh, avec Java, pour que vous puissiez voir un peu les différences. Alors, on va retrouver plein de choses qui sont identiques moi que je trouve pour le coup plus simple mais c'est parce que encore une fois euh, je suis un, un développeur java alors je repars toujours si vous demandez les couleurs dans mon c'est pour être sûr que je suis sur la bonne techno c'est pas forcément mes goûts mais <rire> donc du coup euh, bah, je vais rester dans VS code comme c'est zoomé donc je vous l'ai dit tout à l'heure la partie Java, la petite spécificité, c'est qu'on va à un moment donné utiliser deux types de framework La première, c'est l'opérateur SDK qu'on utilise depuis le début pour faire du Helm et du Go. Là, la seule chose, c'est qu'il va me permettre de bootstraper mon projet grâce au plugin Go. Donc, en fait, on va se retrouver avec toujours pareil, opérateur SDK init. Cette fois, je lui indique que je veux faire du Quarkus. Alors, je fais une petite parenthèse sur Quarkus. Du coup, euh, Quarkus, en gros, c'est une sorte de framework qui va me permettre de faciliter mes développements avec plein d'ouvertures possibles. Il y en a une qui est très connue, on entend a beaucoup parler, qui est euh, la partie native image, mais au final ça ne fait pas forcément partie de Quarkus, hein, c'est simplement qu'ils ont facilité l'intégration de GraalVM pour faire du natif. C'est fortement orienté sur de l'événementiel, notamment la base c'est Vertex, pour euh, bien le prononcer. Donc c'est euh, très asynchrone, euh, en gros l'idée c'était d'arriver à faire avec euh, Quarkus qu'on arrive à faire simplement avec, avec du Node. Moi, c'est un framework que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de Spring Boot avant. Donc, tout ce qu'on fait là en Quarkus, on peut le faire en Spring Boot. Ce n'est pas, pas le problème. Et on peut le faire en Java pur aussi. Euh, sachant que moi, en fait, comme je fais du Quarkus très simple, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de le faire en Quarkus, en Spring Boot ou en Java. Mais plus on va aller dans du spécifique, plus il sera plus simple de le faire en Quarkus. Voilà, c'était pour euh, juste une parenthèse sur Quarkus. On retrouve le domaine et on a une autre propriété qui est le Project Name. Derrière, ce que fait le plugin, en fait, il nous initialise une structure avec bah, les choses qui m'intéressent, le POM XML, avec toutes les dépendances. Alors moi, j'ai un petit souci sur, euh, sur mon Mac M1, c'est que je n'ai pas le choix de croiser énormément de versions entre le Quarkus SDK version et le Quarkus version. Alors le Quarkus SDK version, c'est la version de l'extension Quarkus pour faire des opérateurs, et le Quarkus version, c'est la version de Quarkus Release. Et en fait, j'ai des petits soucis de build d'image avec Jib. Euh, ils utilisent Google Jib pour euh, fabriquer les images. Donc, j'ai demandé un peu à l'équipe de Dev, ça ne leur parle pas plus que ça, mais voilà, juste vous dire, il faut faire attention, euh, toutes les combinaisons ne euh, fonctionnent pas. Il nous génère une application properties. J'y reviendrai après sur euh, ce qu'il nous permet de, de faire, mais au final, euh, on verra qu'on peut piloter euh, énormément de choses. Là, je peux commencer à faire. Hop là, je peux commencer à tester, donc normalement ça devrait compiler à peu près bien. Et je peux commencer même à aller sur le mode dev de Quarkus. Le mode dev de Quarkus, en fait, c'est, euh, pour expliquer simplement, c'est le, le hot deployment qu'on nous a promis en Java depuis 20 ans, mais qui fonctionne. Et donc du coup, je peux modifier mon code au, au fil de l'eau, et au fil de l'eau, Quarkus va redémarrer quand il a besoin, et j'aurai toujours du code qui fonctionne. Euh, sauf une fois, on va le voir, notamment sur la partie euh, property, mais euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal fait. Sur la deuxième étape, on va générer, régénérer notre euh, CRD. Donc on va voir que s'il a fait des choses, ça, à la rigueur, on s'en fiche un peu. Donc là encore, avec le plugin sur le, euh, le SDK, euh, l'opérateur SDK, on peut appeler aussi le Create API. Le Create API, en fait, il va nous avoir créé, ici, ces quatre classes, qui sont assez simples. On, a, on retrouve le spec et le status, un peu comme en Go, sauf que là, c'est des POJO, donc vraiment des, de bêtes Peugeot avec euh, qui ne sont pas décorés. On retrouve ici cette classe qui est en fait est quasiment toujours, lui. en tout cas moi je n'ai pas vu d'exemple où elle était renseignée, à se contente d'étendre custom ressources en lui injectant derrière les deux pojos euh, que je vous ai montré tout à l'heure, à l'implement namespace et en fait ça, avec ça, ça va me déclarer ma CRD. Donc moi, développeur Java, j'ai juste à faire ça, et en fait, quand je vais voir dans mon target, j'ai ma CRD qui est générée. Ok, pour l'instant, il n'y a rien ce qui est normal puisque j'ai rien. Mais encore une fois, ça m'a généré pour moi tout ce que je voulais sans devoir aller dans les méandres des euh, créations de manifestes. Et si je vais voir le Reconciler, un peu dans la même analogie qu'Ango, qu cette fois, j'implémente une interface, Reconciler, je lui injecte ma CRD. Là, le framework m'a bootstrapé l'injection du euh, client. Fabric 8 Kubernetes, bon j'aurais pu le faire mais là c'est du corpus de base avec l'ingestion par constructeur. J'ai une méthode à implémenter, reconcile, où dedans je lui donne la définition de ma custom ressource, un contexte, et après je fais ce que je veux. En fait l'interface elle a deux méthodes, elle a une méthode de, de suppression mais qui a une implémentation par défaut. Après on verra que nous on va la, la surcharger, mais... Encore une fois, pour l'instant, j'ai rien fait, et du coup, il m'a quand même généré tout ça. Alors, j'ai une stack trace, la fameuse erreur normale des développeurs. Vous savez, on dit toujours, non, mais c'est une erreur normale. J'ai presque envie de dire, c'est vraiment une erreur normale. En fait, la stack trace, c'est quoi C'est qu'il me dit, tu es gentil, mais tu me dis que tu fais un reconciler sur une custom ressource que tu m'as déclarée, mais moi, je n'en trouve pas sur ton Kubernetes. En fait, c'est aussi simple que ça. Et là encore, ce que j'aime bien avec Quarkus, c'est qu'ils ont pensé à nous que il me permet de gérer ça pour moi un peu comme Mongo mais je trouve encore plus simple alors c'est là où je vais devoir le relancer à la main et le mode dev ne fonctionne pas mais c'est le seul cas donc j'en lancerai après en fait ici j'ai ce champ là qui m'intéresse qui me dit juste si tu fais une modification sur un des éléments qui décrit ma CRD tu me l'appliques sur mon cluster Kubernetes en mode dev, hein. on est d'accord, on ne fait pas ça sur, sur de la prod, mais donc du coup, là je vais relancer mon Quarkus pour qui s'y retrouve. Normalement, je devrais plus avoir de stack 13 Là, j'ai plus de stack 13 Il me commence à me parler de opérateur SDK, euh, de la version, etc. Donc a priori tout s'est bien passé. Et comme tout à l'heure, pardon, oh, les Si je vais voir mes CRD je vais me retrouver avec, cette fois, ma CRD qui est bien ici et qui est bien créée. Et comme pour les, euh, les autres euh, frameworks, je n'ai pas joué du, du cube, euh, cube CTL, install, upgrade, etc. Et on va voir que dans le processus de dev, en fait, c'est plutôt, euh, plutôt sympathique. Du coup, soyons fous, refaisons un Elon World. avec les bons noms de branches, il paraît que ça marche mieux. Je suis déjà sur la 3. Pardon, je vais faire mon jeûne, je ne mets pas de lunettes, mais en fait, normalement, je pense qu'il faudrait que j'ai des lunettes. Alors, si je retourne sur mon IDE, donc là, il y a Quarkus qui va faire des choses qui ne devrait pas mettre en rouge, normalement. Ok. Ah oui, pardon. Ah Merci. <rire> euh, donc, si je vais sur ma spec, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté un name c'est un pojo encore, getter setter, et ça s'arrête là. Sur mon reconciler, j'ai ma méthode reconcile, où là, je fais un betSystemOut.tln, je récupère ma custom ressource, et je vais chercher son getName. Comme je vous disais tout à l'heure, je surcharge la cleanup, et du coup, euh, pareil, je récupère la custom-ressource, je lui affiche son nom. Moi, là, déjà, ce que j'aime mieux par rapport à Go, c'est que je joue pas avec les finalizers, donc déjà, ça me plaît mieux. Et puis, je trouve le code vachement plus euh, lisible, mais ça, c'est qu'un qu avis personnel. Encore une fois, je vais pouvoir euh, vite fait jouer... Duc, duc, duc, duc. Duc, duc. Hop. Je vais me recréer mon namespace de test que j'avais tout à l'heure, qui normalement n'existe plus si la vie est bien faite. Voilà. La CR, bah, je vous, la, mo je vous... Oh, non, si je la montrer quand même dans le source, c'est plus sympa. Donc elle est euh, comme tout à l'heure, parce que pour le coup, il euh, n'y a pas de raison. J'ai toujours mon short -name, Et je vais pouvoir l'appliquer dans mon cube. Un peu bizarre comme phrase. Ça. J'ai bien, euh, bien de nouveau le log qui apparaît. Donc, je suis bien rentré euh, dans mon reconciler. Et bien sûr, je vais quand même aller jusqu'au bout pour nettoyer. Je vais faire la même chose. Et là, du coup, je re rentre euh, dans le reconciler. Donc, on a exactement comme tout à l'heure. Donc, euh, sur deux langages différents. Mais au final, on fait exactement la même chose. Voilà. Du coup, je vais faire... La partie NGINX, de manière un peu plus rapide, je ne vais peut-être même pas aller totalement jusqu'au bout, mais ça devrait quand même aller. La partie NGINX, en fait, fonctionne dans le même esprit. Bon, je vais lire le status. Le spec, je vais avoir un pojo avec deux champs, avec des getters setters, c'est toujours pareil. Mon reconciler va être un tout petit peu plus verbeux mais au final, c'est le même esprit. Alors à La différence de tout à l'heure, je pourrais construire mes deployments et mon service aussi avec des builders, notamment de Fabric 8. Moi, j'ai choisi d'utiliser un ici une petite méthode qui prend des YAML et qui les marshal ou les unmarshal. Euh, avec euh, du coup euh, ce que permet de faire le, le SDK, ça me permet de créer un objet à partir d'un YAML ou de créer le YAML à partir d'un objet. Donc c'est euh, voilà, un peu la méthode du, du feignant mais euh, ça permet de le faire. Donc du coup j'ai deux YAML qui me définissent mon service et mon deployment. Je crée mon objet deployment. Là je ne fais même pas de if, l'idée c'était vraiment euh, d'être euh, assez direct. Donc je positionne le replica et, euh, et le namespace. Le namespace je récupère celui de ma custom resource pour qu'il le crée là où j'ai ma custom resource. Derrière, je lui dis « Create or Replace », je ne cherche pas à savoir s'il existe déjà, c'est ce qui me permet de faire aussi en plus le framework SDK Java, c'est que je n'ai pas à tester s'il est déjà existant. Je fais exactement pareil pour le service, avec pareil, il va me créer le service s'il si, si en a besoin. Donc, Je vais un peu plus vite parce qu'au final, ça reprend les mêmes, le même esprit Go, mais avec la syntaxe Java. Pour la suppression je fais la même chose, alors encore une fois il faudrait s'assurer qu'on est au bon endroit etc, moi je sais que euh, je veux tout supprimer les deployments dans le namespace de la, re de la custom resource et que mon service s'appelle engineering service et donc je le delete, bien sûr ça reste que du code d'exemple donc il faudrait peut-être faire deux trois tests en plus et, et du coup on va se retrouver comme tout à l'heure je recrée mon service la CR c'est la même que tout à l'heure sauf que j'ai rajouté deux champs puisque maintenant j'ai mes deux champs j'ai de nouveau mes logs qui me disent que je suis passé et si on va vérifier effectivement dans mon namespace je vais me retrouver avec de nouveau mon pod de nouveau mon service encore une fois j'ai fait exactement la même chose qu'en go sauf que cette fois je l'ai fait euh, en java euh, de manière euh, programmatique aussi et par rapport à tout ça je vais avoir exactement les mêmes euh, les mêmes possibilités pour jouer je vais juste supprimer euh, tac tac tac, le service. Euh, ouais. Bon, le tête serre, je peux effectivement. Ça, c'est bon, ça. Je peux comme ça. J'ai dû faire un. Et du coup, si je l'applique, bah vous vous doutez que derrière, voilà. Il m'a créé un service, parce que du coup, j'ai dû faire une quinquade. Et il m'a créé mes deux potes. Donc là, je retrouve vraiment le, exactement pardon, le, même, le même comportement. Encore une fois, on peut aller jusqu'à rajouter vraiment ce qui est intéressant c'est de rajouter euh, nos euh... Alors, sauf que je viens de check-outer coup... bon. imaginons que je viens de vous montrer que quand on supprime un service il ne le recrée pas <rire> parce que du coup là comme je viens de récupérer le code il l'est déjà en fait ce que permet de faire le framework, c'est qu'il me permet de, là aussi, m'abonner à des événements. Donc, en fait, je vais de nouveau implémenter une interface, l'EventSource Initializer. Pareil, je lui passe la, c, euh, la CR en correspondance. Du coup, je dois préparer et je dois m'abonner à des événements. Dans mon cas, je fais quoi Je lui dis tout ce, qui, euh, tout ce qui est de type service dans n'importe quel namespace qui a le label Managed by Nginx Operator. En fait, va déclencher un événement qui va réveiller ce Reconciler. Après, le reste euh, fonctionne exactement de la, de la même façon. Et du coup, grâce à ça, en fait, l'opérateur euh, va bah, avoir le rôle euh, pardon, avoir le rôle que, que je m'attends, c'est à dire je supprime un service et je vais le, le recréer. Et donc, si je supprime voilà, le service ici. Okay. Normalement, si je vais voir sur mes services, je devrais avoir… Je me doutais que j'avais fait un truc dans le mauvais sens. Et pourquoi là, il ne l'a pas recréé mmh, Intéressant C'est de la faute du réseau Non, je n'ai pas le droit de dire ça. j'ai sauté une étape en fait dans le code ne bougez pas tac tac tac ah oui je pense savoir pourquoi je vais juste je vais juste recréer et je vous dirai après ce que j'ai fait je pense que j'ai fait une petite bêtise Ouais, okay. Du coup, je vais recréer ma CR. Tac. Donc là, normalement, j'ai tout qui m'a été recréé. Et là, si je supprime le service, il devrait me le recréer. Voilà, là, il me le recrée. En fait, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que ici, pour que ça fonctionne, en fait, j'ai de nouveau dû indiquer euh, à mon opérateur que si tu avais un événement, comme pour le Go, en fait, j'ai oublié l'étape euh, que j'avais eu besoin aussi pour faire le Go, c'est qu'en standard, mon opérateur se réveille sur une modif de custom ressources. Moi, là, ce que je voulais, c'est qu'il se réveille sur une modification de service, mais ça, il n'est pas au courant. Donc, du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai positionné les honneurs références qu'on peut positionner sur des ressources Kubernetes en lui disant, tu dépends en fait, d'une ressource, qui est ma custom ressource, et comme Kubernetes les positionne dynamiquement à la création de la, de la, de la custom ressource, bah quand je crée euh, mon service, je lui positionne, je récupère euh, ça de ma, de ma ressource, l'UID de ma custom ressource, et je les positionne en honor référence. Et avec ça, automatiquement, le SDK euh, Java, quand euh, je vais euh, faire un événement sur le service, il va dire « Ah, au fait, ça c'est géré par ce reconciler parce que j'ai le honor référence qui référence la custom ressource qui est gérée par ce contrôleur et donc en fait en, en faisant ça, ça permet de, de s'abonner à n'importe quel type d'événement, c'est ce que j'avais oublié c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas et là encore en fait on voit qu'il va générer euh, pas mal d'événements parce que comme tout à l'heure quand je vais supprimer la ressource, je vais, euh, le service il va générer un événement donc je vais rentrer dans mon contrôleur, je vais créer un service, le service sa création va générer de nouveau un événement, je vais de nouveau re-rentrer dans mon contrôleur. Donc comme pour le Go, il faut faire attention parce que potentiellement on peut se retrouver avec euh, plein d'événements qui arrivent dans tous les sens. Je suis en train de calculer, savoir si je continue sur la partie Java ou si je finis vu qu'il reste 23 minutes, mais on va avancer un petit peu et puis euh, si je n'ai pas le temps de vous montrer le packaging et le déploiement dans Kubernetes, ce n'est pas très grave parce que c'est très similaire. Donc, la suppression. Hop. Donc, exactement comme pour euh, la partie Go, on peut rajouter d'autres choses. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait exactement euh, comme pour le Go. J'ai testé si euh, j'ai à plus de... Euh, que j'avais bien le bon nombre de réplicas que je voulais, c'est-à-dire entre 1 et 2 euh, et sinon euh, d'afficher un message euh, je ne vais pas forcément la redéployer et, c'est juste pour vous montrer le code là après en fait on met ce qu'on veut quoi. je pense que vous avez, euh, vous avez fini par, euh, par le comprendre je vais aller sur le, directement sur le packaging du coup, lui j'en ai plus besoin lui j'en ai plus besoin je vais directement. Donc le packaging, il fonctionne exactement comme, euh, comme pour le Go. Sauf que moi je trouve ça encore plus simple. Mais euh, c'est euh, encore une fois, ça reste qu'un avis personnel. La seule chose qu'il faut voir, c'est que je vous en go, j'ai rajouté des metadata Cube Builder pour pouvoir spécifier de la sécurité pour que mon contrôleurs, puisse aller voir ailleurs dans d'autres namespaces. Bon, en fait, on va avoir le même problème en Java. La seule différence, c'est que le choix qui a été fait, c'est de, dans un répertoire Kubernetes, on peut rajouter un fichier, un manifeste Kubernetes.yml, et non pas .yaml. <rire> je ne sais pas pourquoi, c'est le seul fichier où euh, là, on n'a pas, pas le choix. Et en fait, tout ce que je mets dedans va être ajouté dans la liste des airbags automatiques qui va, qu va créer. Donc dans mon cas, j'ai fait exactement comme tout à l'heure, hein, j'ai été un peu, un peu bourrin, j'ai mis euh, tu peux faire n'importe quoi sur, sur telle ressource et euh, pareil pour la partie de deployment. Et en fait, ce truc-là, il va me le rajouter dans la génération de mon, euh, de mon fichier et en fait, le, le fichier qu'il génère, donc vous, tout à l'heure, je vous ai montré la custom resource définition et il génère aussi un Kubernetes.yaml où là-dedans, j'ai tous les airbags que lui, il a positionnés pour... Eux déployer l'opérateur, il y a aussi le deployment.yml qui, lui, qui lui permet de déployer l'image, etc. Et dans tout ça, à un moment donné, il y a ce que moi j'ai spécifié dans le Kubernetes.yml de mes sources. Et après, c'est plutôt assez simple. On fait mvn clean package. C'est là où ça devient rouge en général quand je fais des démos. Non. Et donc là, juste en faisant ça avec jib, il m'a vraiment fabriqué mon image euh, que je peux déployer de manière euh, assez simple. Je vais surtout pas me lancer maintenant. Je vais aller récupérer. Mm -hmm. C'est euh, au-dessus, pardon. Je vais juste déployer, puis après, je finirai tranquillement. Toc. Ouais, oui. Si je crée un espèce avant de faire des choses, ce serait mieux. Okay. Bon, ça se trouve, j'ai mis le Dawa avec la première commande, mais je pense que vous avez compris le principe. juste montrer. On va laisser démarrer tranquillement. Voilà, donc là, il a démarré. Là, j'ai mon opérateur qui a démarré. Je ne vais pas rejouer euh, la l'apply, euh, etc. Parce que y a... je pense que vous avez compris, à force que je fasse des, euh, des créations de CR et des suppressions, comment ça fonctionne. Mais là, du coup, on est revenu vraiment comme pour le Go et comme pour le Helm. On a un vrai opérateur qui est déployé. Encore une fois, moi je trouve que d'un point de vue euh, développeur Java, euh, je n'ai pas eu grand-chose à faire en termes de connaissances et d'expertise, mais j'ai réussi à déployer toute mon application. Si j'employais des grands mots, on pourrait se rapprocher des, des 12 facteurs et tout ça qui conseille de garder une seule techno pour faire de A à Z. Bah, quelque part, c'est ce que je fais, puisque j'utilise du Java pour faire mon appli, j'utilise du Java pour la déployer, la monitorer, la scale-up, etc., etc. Juste grâce euh, à, à un framework. Je vais arrêter pour la partie démo. Je vais essayer de re, vous réveiller pour les confs d'après euh, avec deux, trois petits, euh, petites choses. Donc, normalement, maintenant, je vais reconnecter ma, ma télécommande parce qu'à chaque fois, voilà. Donc, là, on se dit qu'on connaît les opérateurs Kubernetes. Ce qui est vrai, en tant que développeur, moi, je connais maintenant les opérateurs Kubernetes. Pas forcément tout, mais en tout cas, je suis capable d'en créer un. Qui... Ce que j'ai envie en fait qu'on retienne sur ces deux heures, sur les trois technos ou les trois langages, euh, en Java c'est un framework hein, qui est jeune, qui a un an, un an et demi, qui est très actif. On en est déjà à la V3, euh, c'est des vraies versions, hein. c'est pas des versions commerciales où on se dit on va monter pour faire croire que ça bouge. Après on a les inconvénients de ses avantages ou vice versa, vous le mettez dans le sens qu'on vous voulez. Comme il bouge beaucoup, bah parfois, il faut refactorer son code pas mal de, de fois. Et notamment, pour l'instant, ils ont du mal en fait, à avoir une homogénéité de release entre le cœur du framework, l'extension Quarkus et le plugin euh, pour l'opérateur SDK Rango. Typiquement, la version actuelle, elle, elle est en 3X, sauf qu'en Quarkus, on up du 2X et ça fait quand même déjà au moins deux mois qu'ils ont réalisé la 3X, qui demande beaucoup de refactoring et qui apporte pas mal autre de choses. Donc c'est à savoir, il y a des gens qui font de la prod quand même, hein, mais euh, voilà c'est à savoir. On peut faire quasiment tout, en tout cas moi à mon niveau je n'ai pas vu de contre indication majeure. Le mode de pas à pas, debugging local, que je trouve très intéressant. Génération, mise à jour de CRD, je ne vais pas y revenir, mais pour moi c'est quand même hyper intéressant comme, comme fonctionnalité c'est très orienté Quarkus peut-être trop pour ceux qui n'aiment pas Quarkus moi je trouve ça plutôt sympa si vous voulez jouer avec jouez avec avec du Java Vanilla ou du Spring Boot ça marche aussi très très bien et on ne peut pas faire moins de choses parce qu'on ne fait pas de Quarkus donc euh, vraiment il n'y a pas de souci. c'est du Java moi j'aime Java donc euh, du coup c'était euh, vraiment hyper euh, important et la suite pour ça, c'est qu'on va avoir du opérateur Lifecycle Manager qui arrive, mais de toute façon, c'est à la marge parce que c'est un mode de packaging. Ce n'est pas forcément du Dev Java que ça va apporter, c'est de faciliter le packaging pour pouvoir le distribuer dans ce genre de hub. Les event source, beaucoup plus simple. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, c'est très orienté, euh, événement propre au cluster Kubernetes. Ce qu'il y a dans la 3X, c'est qu'on peut s'abonner à des événements externes juste en définissant une classe, en implémentant une interface et après, avec juste une anote, je prends exemple qui, qui peut parler si je prends un, je vais dire un, un, un GitHub hook, mais prenons plutôt un GitLab hook. Euh, je fais un tag dans mon GitLab et je veux que mon opérateur il se déclenche. Ben maintenant, avec la version 3, c'est hyper simple, on, on génère un, une petite classe et du coup, dès qu'il va y avoir un truc qui va se passer, ça va réveiller mon opérateur. Donc on peut vraiment s'imaginer plein de choses euh, qui peuvent être faites. Sur la partie Go, si je reviens un peu dessus, euh, c'est clairement le plus utilisé, euh, c'est celui qu'on trouve partout. Si vous allez regarder par curiosité le source des opérateurs sur GitHub, la majorité sont écrits avec le framework Go. On peut tout faire pour le coup, ce qui est normal, puisque c'est quasiment euh, l'implem de référence, euh, la partie OLM auprès. Le mode local qu'on retrouve, je ne vous l'ai pas euh, illustré, mais on peut très bien faire du pas à pas euh, de la même façon. Génération, mise à jour des CRD, qui est aussi simple. Moi, je la trouve plus simple en Java, mais encore une fois, c'est une question de goût. C'est du Go. Si vous adorez Go, allez-y parce qu'il euh, paraît qu'on fait des super trucs. Moi, ça reste du Go. Donc, euh, je préfère le faire en Java. Je vais quand même dire ce qu'il faut qu'on retienne de Helm parce que quand même, je l'ai martelé, mais pour moi, c'est hyper important. Si vous avez des charts dans, chez vous, bah, profitez-en. Euh, euh, essayez juste avec un chart, un euh, create euh, en lui passant le chart et vous avez déjà un opérateur. C'est plutôt sympa et vous allez voir que ça peut même euh, bien évoluer. Ça se limite, pour l'instant, aux opérateurs simples. Le pour l'instant, je vais vous l'expliquer juste après, on a un mode local sans débuggage Alors, sauf si vous arrivez à me faire faire des pas à pas dans du YAML. Moi, je n'y suis pas arrivé, donc du coup, c'est quand même un peu plus euh, chaud quand on est en mode débug. Ça reste du Helm, <rire> quand même. Hein. Juste une chose, la suite, j'ai eu la chance d'aller à une conférence il n'y a pas longtemps, des gens qui font le framework et, et ils ont annoncé, alors ce n'est pas release encore, Ils vont rajouter dans la prochaine release, la possibilité de faire un petit contrôleur en Go dans les sources de votre euh, opérateur en Helm. Du coup, qu'est-ce qui se déclenche dans quoi Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais en gros, on va pouvoir écrire du Go au milieu de son opérateur Helm. Je pense que ça va être un beau bordel. Mais au moins, vous allez pouvoir mettre un if, quelque chose, et faire un hello world, system out, enfin println, hello, println, goodbye, en Helm. Je ne sais pas comment ils vont faire. À mon avis, ça sent une petite fausse bonne idée parce que du coup on va se retrouver avec un truc un peu entre les deux, mais en tout cas ça va être possible, donc si ça vous intéresse euh, vous pourrez regarder, moi j'essaierai de mettre à jour le tuto euh, que j'ai écrit euh, quand ce sera sorti, mais euh, j'attends de voir. Si on doit se projeter en fait sur les opérateurs, j'en ai un peu parlé, moi j'ai montré que du propre euh, à Kubernetes, des ressources Kubernetes, en fait, moi je suis un peu comme ça quand je suis un opérateur, c'est que je me dis, mais je peux faire n'importe quoi. Et en fait, c'est l'idée pour laquelle moi ça m'a intéressé, c'est de pouvoir gérer tout et n'importe quoi en bénéficiant de la robustesse de Kubernetes pour la gestion de mon opérateur, pour l'hébergement en gros de mon opérateur. Mais derrière, si je m'amusais à aller gérer mes sources, mes releases, mes bases de données, mes applicatifs, bah, je peux tout faire. Parce que vous avez vu que c'est juste en gros développer une appli classique. Donc c'est pour ça que je trouve ça plutôt cool. Je ne vous ai pas parlé de moi de manière subliminale, je vous ai montré que je travaillais pour OVH Cloud, donc du coup, cette fois, je le montre de manière euh, moins subliminale. On fait un peu tout. Ce qui est intéressant, c'est la partie euh, public cloud et euh, private cloud, parce que notamment, on a des offres Kubernetes managées. Moi, je suis Stéphane Philippard, je suis un baby DevRel, parce que ça fait que 4 mois et demi, 5 mois que je suis DevRel chez OVH Cloud. Je suis co-créateur de Tadix, qui est un meet-up tour où on fait, on invite tous les gens qui nous font plaisir sur, à l'origine, de l'agilité du dev et du DevOps, mais en fait, euh, sur n'importe quel sujet qui nous intéresse, euh, on fait venir. N'hésitez pas à postuler ou à venir. Je vous mets euh, le Voucher pour essayer. Donc, au final, même si ça vous a pas passionné, si vous êtes endormi de tout ça, vous pouvez au moins repartir avec, donc, 150 euros offerts euh, sur OVH Cloud pour essayer ou pas ce que je vous ai euh, montré. Euh, ça vous donne accès à toute l'offre public Cloud. Donc c'est un voucher, vous le rentrez et vous avez accès pendant euh, de manière illimitée à 150 euros. Si vous, êtes un, vous faites euh, de manière intelligente en supprimant des choses et en leur écrant à chaque fois, ça peut quand même vous durer un bon bout de temps, donc n'hésitez pas à essayer. N'hésitez pas aussi à aller voir le code et à me faire vos retours par euh, PR, par issue, par signaux de fumée, ce que vous voulez. Vous me trouvez sur ces handles là, j'ai un petit blog euh, où j'écris un peu ce qui, euh, qui m'intéresse. Ce que je vous demande, si vous voulez bien prendre le temps, soit en scannant le QR code, mais ça marche pas toujours, ou sur la tiny URL, c'est open feedback. Je suis très preneur de vos retours. C'est une des premières fois, c'est la première fois que je donne euh, ce format euh, sur ça. Donc n'hésitez pas à me donner euh, vos impressions. Si possible, ne m'insultez pas. Ça veut pas dire dites que que c'est bien, hein, mais ne euh, dites pas ça m'insultez Je suis preneur. Je vous montre, je reviens sur ce slide là, mais je vous montre juste le dernier slide. Il y a toutes les ressources, tous les liens qui m'ont permis de construire ce talk derrière. Donc euh, quand je vais euh, proposer, euh, enfin euh, partager les slides, vous aurez euh, tous les liens euh, de différents frameworks, des différents helpers que j'ai pu utiliser. Je ne sais pas comment je suis, mais je ne dois pas être mal entendu. Je voulais vous remercier. Je crois qu'il me reste quelques minutes, mais je ne suis pas sûr Ouais, je suis pas en retard. Il reste 10 minutes. L'avantage, ça vous permettra de peut-être d'aller boire un coup avant que tout le monde sorte. Euh, en tout cas, merci à toutes et à tous. C'était un plaisir pour moi, on a réussi à s'en sortir avec un réseau balbutiant, mais c'était cool, ça met un peu de piment. Et puis voilà, je ne sais pas si on prend des questions ou pas. Oui, une J'ai une petite question. Euh, les opérateurs consomment des ressources sur le cluster. A priori, Go, on le... re... peut être pour relativement peu plus. Donc, c'est les opérateurs consomment des ressources sur le, le cluster. Go un petit peu, quid de Quarkus Si je lis entre les lignes, quid de Java On est d'accord. Voilà. Alors, j'enlève la partie euh, lancement. Pour moi, euh, le pod, effectivement, Quarkus, même si on fait du GraalVM, VM, il va se lancer très vite. Euh, mais même si moi, je n'en fais pas, le but, c'est que l'opérateur, il ne se lance pas, il ne s'arrête pas à chaque fois. Donc, pour moi, je le mets de côté, cette partie-là, la partie exécution pure au lancement. Euh, voilà. Après, forcément, et là, je, en toute transparence, euh, entre écrire une application Java, Spring Boot ou Quarkus en mode JVM, écrire du Go, oui, j'ai une empreinte qui va être différente. Au moins, en termes de mémoire, en termes de CPU, je ne pense pas tant que ça, mais encore une fois, ça va dépendre du code qu'on va écrire. Mais quelque part, si demain avec Quarkus, euh, tu bascules sur le mode natif GraalVM, tu vas commencer à... Alors, je n'ai pas fait de benchmark, donc je ne pas dire de bêtises. Je... Peut-être que c'est encore euh, encore supérieur à ce que permet de faire Go, mais pour avoir vu quand même quelques belles démos et avoir un peu euh, joué avec Quarkus en mode natif, on arrive à des à des empreintes qui commencent à être enfin euh, qu'on n'aurait pas imaginé il y a 20 ans quand moi j'ai commencé à faire du Java en gros. Donc, euh, mais tu as raison, il y a ça existe. C'est pour ça que tout à l'heure quand je disais aussi le nombre de fois où il est rappelé. Il faut faire attention parce que bah, euh, si à chaque fois, euh, bah, un exemple classique, hein, si je crée plein d'objets en Java et que euh, je ne suis pas très, même si le, le GC le garbage a fait beaucoup de, de, de progrès, attention. quoi, à euh, chaque tour de boucle, je consomme quelque chose. Ce n'est pas, pas anodin. Oui, oui, oui. Je n'ai pas de réponse chiffrée, mais oui, il oui, y, a, y a un impact et il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi pour ne pas que l'opérateur devienne le coucou qui consomme tout alors qu'il est censé aider à ce que ça se passe mieux. quoi. Avec un opérateur, oui, tu peux. <rire> euh, bah en fait, c'est un pod, c'est une appli que tu déploies sur ton Kubernetes. Donc, tu peux très bien, après, ça dépend de ce que tu as mis dessus, mais tu peux avoir un Grafana qui te donne dans quel état il est. Euh, tu peux avoir n'importe quel type de choses. Après, plus on, on, on va dans, les, dans la complexité de développement d'un opérateur, ce que je vous montrais au tout début sur les, le vert et le bleu, les fonctionnalités vertes et bleues, ou ce que dans le framework, ils disent « level 1, 2, 3, 4, 5 », quand on se rapproche de la fin, l'opérateur en lui-même est monitorable, et scalable et doit pouvoir s'adapter aussi à ce, qui, à ce que lui-même, dans l'état dans lequel il est. Euh, et ça rejoint un peu ce que je disais à l'instant, c'est qu'il faut faire attention, c'est qu'effectivement, c'est pas une boîte de Pandore. C'est-à-dire que ça reste sur ton cluster, et il est vu quand même comme une application comme les autres, donc tu partages des choses qui sont sur ton cluster. Donc, ouais, je pense que c'est bien de le monitorer aussi. Effectivement. Après l'avantage c'est que ça reste euh, des pods, donc au pire tu, tu peux, euh, il peut être lui aussi euh, killé et relancé euh, à loisir en faisant attention parce que l'opérateur quand il va se relancer il va checker toutes les ressources, tous les événements, tous les objets auxquels il est euh, abonné et potentiellement il va essayer de rejouer des choses. Donc il faut faire attention à ça. Est-ce que j'ai regardé l'équivalent des opérateurs en Rust Alors, Rust, j'ai essayé pendant 10 jours à faire le cookbook et puis tout d'un coup, j'étais en PLS dans mon bureau et j'ai fait Rust, c'est parfait pour moi. Donc, j'ai pas regardé. Je pense qu'il doit, il doit exister des choses parce que je sais que, par exemple, moi, j'ai un collègue qui s'est amusé à, le faire, à aller voir, il y a un SDK en Python aussi pour faire des opérateurs. Donc, Je, je pense qu'en Rust, on peut peut-être euh, certainement faire des choses. J'avoue que le, le ticket d'entrée sur Rust m'a tellement euh, refroidi que je n'ai pas eu l'idée d'aller voir mais c'est parce que je ne dois pas être câblé pour faire du reste en fait Piu, désolé Ah, C'est une bonne question. Comment fonctionnent les mises à jour de mon opérateur en fonction de la distro de Kubernetes, la version de Kubernetes Alors, euh, tous les opérateurs, enfin, tous les, les, les deux SDK que moi j'ai regardés, ils donnent une matrice de compatibilité. Euh, après, il euh, n'y a pas forcément d'aide à la migration, il n'y a pas d'aide à la régression, au test de non-régression. Il euh, y a un peu le côté euh, magique des frameworks, parce que que ce soit euh, en Go ou en Elm, en fait, derrière, hein, c'est l'utilisation de CubeBuilder Builder, le client euh, euh, CubeBuilder Builder, et en Java, c'est Fabric 8. Donc en fait, ils dépendent surtout de ces deux frameworks-là, de ces deux libres-là, de ces deux clients. Euh, et là, euh, il ouais, n'y a pas de secret, c'est recompiler, relancer et de se dire que sur un malentendu, tout va bien. Ou de faire des tests unitaires que je n'ai pas fait et qui seraient beaucoup mieux. Mais je, en toute honnêteté, je n'ai pas été creusé, je pas eu encore de cas où euh, ce que j'ai fait ne fonctionnait plus. Donc je ne me suis pas posé la question, j'ai été un peu de manière empirique, mais euh, effectivement, ça peut être un vrai problème quand on sait la rapidité de certaines API qui ont tendance à être au mieux modifiées, voire parfois prunées dans Kubernetes. Il euh, faut faire attention, effectivement. Tu peux fixer par contre euh, sur la partie Java, alors là je ne l'ai pas montré, mais au tout début où je le faisais en Java pur, tu peux fixer ta version de Kubernetes avec laquelle tu veux utiliser, ce qui fait que ça indique à Fabric 8 d'utiliser telle version d'API. Donc ça tu peux le fixer. Après par contre, si tu ne le fixes pas comme moi j'ai fait, ou si tu veux simplement changer la version, c'est à toi de repasser tous tes tests pour être sûr que c'est compatible. Moi, j'ai pas vu de range, mais peut-être que j'ai une bêtise. En tout cas, moi, c'était une version à l'époque que je pouvais fixer. C'est bon, vous avez soif, vous avez sommeil, vous avez faim. Euh, merci encore. Euh, si vous me cherchez, je suis en bleu, normalement, et ça sera avec plaisir que j'excuterai euh, opérateur ou autre chose avec vous. Encore merci.